Bon. Bonsoir à tous et bienvenue sur ce live un petit peu particulier puisque ce soir euh, je suis en compagnie des que vous voyez là euh, mais je suis surtout en compagnie de la Colossus Transport en fait qui m'a invité pour euh, pour une petite interview pour discuter avec eux euh, avec leur corpo vraiment euh, parce que leurs membres ont éventuellement des questions puis ils ont fait ça avec d'autres créateurs de contenu donc, euh, ils font un peu le tour de, de la commune UFR, et ils m'ont proposé, donc j'ai accepté, puisque la Colossus Transport, j'ai quand même des, de très bons rapports avec eux. Euh, ils ont plein de gens bien, même s'il y a, voilà, a Terrada, tout n'est pas parfait partout, hein, on, on fait comme on peut. Oui, et Noël, hein, vous êtes là toutes les deux, tu me confirmes hein mm -hmm. Voilà. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir parce que parce que déjà ça nous fait plaisir euh, ça nous fait plaisir par rapport à ce que vous apportez euh, à la communauté depuis quelques années euh, surtout euh, en termes de création de contenu et parce que vous faites partie du paysage francophone et parce que ça rentre aussi dans le cadre euh, et bien tout simplement des, des invitations et des personnes euh, euh, qu'on a envie de rencontrer sur Discord euh, qu'on peut avoir pour nous aussi pour le pour leur poser des questions sur euh, ce qu'ils font ce qu'ils sont aussi parce que c'est important, et puis sur ce qu'il se prépare à faire dans l'avenir, ce qui nous intéresse aussi. Donc pour Adibé, Adi la euh, mage va m'accompagner. Vu qu'on a remanié le gouvernement il y a deux jours, j'ai promu, <rire> promu Mage gouverneur, pour... D'accord, donc Mage a fait un gros chèque, c'est ça ?– euh, euh, Non, j'ai été puni, je m'occupe de ton interview, voilà c'est ça un roman dur dur Mais euh, alors pour le coup hommage moi ça ne dérange pas que tu commences parce que je pense qu'on voulait on voulait commencer un petit peu sur euh, sur du bois tendre hein, euh, à savoir un petit peu sur euh, euh, les débuts de roxy avec la communauté francophone et on aura le temps de parler de choses plus concrètes après oui voilà donc euh, l'idée c'était un petit peu de de, de, de revoir un petit peu les origines, comment euh, euh, tu avais commencé et comment Eno s'était euh, greffé, ou est-ce que toutes les deux, dès le départ d'ailleurs, vous avez commencé, comment le projet euh, Roxy ro la Rotule, on va dire, euh, s'est lancé parce que ça, ça monte déjà un petit bout de temps. Euh, je t'avais suivi au moment où tu arrivais sur Star Citizen. Mmh. Et c'est vrai que je me posais un petit peu la question avec Eno, euh, comment elle s'était greffée un petit peu dans, dans le projet, ou comment vous aviez lancé le, le projet à deux Enfin, je ne sais pas trop. Dis-moi. Euh, alors, à la base, Roxy La c'est une façade euh, pour pouvoir blanchir de l'argent de, la, ah ouais. de la revente de, de cocaïne. Et euh, Eno, j'ai volé ses papiers pour ne pas qu'elle puisse retourner dans son pays. Donc c'est un peu comme ça qu'on qu s'est trouvés. S'il vous plaît. Donc elle fait <rire> le ménage il a fait les montages. Il fait les montages. Euh, non, plus sérieusement, ça, faire, et Plus sérieusement, pour, pour lancer l'histoire, en fait, avant, euh, avant que Roxy la Routu, le Star Citizen, il y, eu, euh, y a eu, Roxy la le Coverhead, et avant ça, il y a eu Roxy la Routule Ça sur la fin. Euh, C'est-à-dire que ça fait trop longtemps, en fait, que je veux me lancer dans, dans la vidéo. Et d'un point de vue purement technique, en fait, je me suis lancé sur YouTube, euh, là à l'époque où joueur du grenier se lançait sur YouTube. Euh, seulement il y a eu plein de problèmes, parce qu'à l'époque, Eno n'était pas vraiment encore prête à me suivre pleinement dans, dans le projet. Et moi, je, je ne peux pas fonctionner seule. Euh, pour, pour la blague, je suis un peu comme Dr. House. J'ai besoin d'avoir des gens euh, sur lesquels m'appuyer. Euh, donc moi j'ai un peu plus le processus créatif et nous c'est un peu plus le côté technique et j'ai vraiment besoin de ça pour pas euh, m'accaparer de, de choses techniques dans la tête en fait, pour pour pas pour rester vraiment focus sur les idées. Alors ça veut pas dire que je fais forcément des choses grandioses, hein, mais, mais euh, c'est comme ça que je, je fonctionne mieux. Et donc, à l'époque, j'avais déjà essayé de, donc de, lancer, ça sent la fin, c'était une connerie, en fait, qui parlait de jeux vidéo sur les, sur les suites un peu trop répétitives dans le monde du jeu vidéo. Euh, ça avait pas trop trop pris, mais pour des raisons personnelles. Ensuite, on avait lancé Coverhead. Coverhead. On était vraiment très contente du format, vraiment très contente. C'était euh, une émission qui parlait de musique. Musique, des reprises en fait. De l'origine des reprises musicales. Mm. Euh, mais là, il y a YouTube qui est venu nous emmerder puisque euh, on se faisait striker en fait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et nous, on avait besoin de support musical forcément dans dans la vidéo et ça nous a pris la tête. Donc, on a arrêté et euh, moi mon envie de faire du Youtube continuait malgré tout et à un moment j'ai dit stop je, je continue du Youtube et je me suis dit allez qu'est-ce qui me passionne vraiment qu'est-ce que j'aime à fond et euh, qu'est-ce que je peux faire entre guillemets facilement quoi sans qu'il y ait des problématiques de strike et des choses comme ça et du coup il y a Star Citizen qui est venu parce que justement à ce moment là je. Euh, ça faisait quelques années déjà que je connaissais Star Citizen, et le projet me passionnait de plus en plus, et du coup, ça me semblait vraiment tout indiqué pour euh, pour partir là-dessus. Et du Donc, coup... donc en fait, c'est pas la passion qui t'amène à Star Citizen, c'est plutôt l'envie de YouTube, avec Star Citizen comme support, non euh, C'est ça, sans dénigrer Star Citizen, c'est-à-dire que j'ai pas envie non plus de replacer ça oui. dans une espèce de, de truc de remplacement, quoi. Moi, je dirais que c'est la rencontre de deux choses, en fait. C'est la rencontre d'avoir un, un sujet qui te plaisait, parce que les comrades, euh, c'était plus moi, la musique, c'était plutôt mon truc, donc c'est moi qui les écrivais. Mais c'est vrai que la Star Citizen, c'était un sujet duquel tu avais envie de parler et qui en fait, qu venait se marier avec ton envie grandissante de faire des vidéos à nouveau. Ça. Le, le manque que tu avais de, de créer du contenu. Ouais. Et surtout que sur Star Season, il y avait le côté rendre un service en fait que j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que j'ai choisi la traduction, parce que je, je pourrais faire des tonnes d'autres contenus. Je pourrais faire juste du, du stream, je pourrais faire juste des vidéos euh, rigolotes. Mais j'ai choisi la trad parce qu'il y avait cette envie de rendre service à la commune aussi en même temps. Donc du coup... Euh... Justement, pour rebondir sur ce que disait Mach tout à l'heure, comment vous organisez avec Enoraël Parce que finalement, toi, tu es la personne de face on n'entend jamais parler d'Enoraël et pourtant, de on a tous besoin de soutien dans ce qu'on fait, que ce soit une corpo, que ce soit une création de contenu diverse, et dont les, les, les créateurs de contenu sur YouTube. Alors, en fait, euh, au début, je parlais beaucoup d'Eno. Euh, je l'ai la, je essayé vraiment de la mettre un maximum en avant, mais comme elle n'avait pas forcément l'envie d'être en, en en façade justement et ni forcément le temps, on a décidé ensemble euh, d'effacer Eno du, du duo, même si je cache pas hein, qu'elle qu existe mais pour garder juste que moi en façade, parce que du coup il n'y a pas vraiment d'intérêt en fait, au niveau du, du public. C'est en attendant que les papiers soient régularisés. <rire> <aussi. rire> c'est ça bon. C'est totalement ça. Non, je pense que pour ma part, en fait, je considère que Roxy la Rotule, en fait, c'est comme un mégazorde Et Roxy, Roxy elle-même, c'est la tête du mégazorde c'est ce qui est visible du mégazorde Et après, autour, euh, aujourd'hui, il y a plein d'autres choses qui sont nous greffer. Il y a moi qui suis plus le corps du Mégazord, qui, qui, qui suit le moteur, euh, on va dire la technique du Mégazord. Plus après, tous les gens de la communauté RSI, Roxy Space Industries et du Discord Roxy La Rotule, qui sont venus se greffer et qui nous aident à gérer tout ça. qu'on peut poster une photo d'un Mégazazord sur le Discord <rire> Je ne vois pas trop à quoi ça ressemble. Mais ça n'a pas l'air très sexy de base. Hein. Je... Oh. Mais si euh... Sérieusement, Maëlle. Maël. Euh... Caca euh... ah, Gaga Ça fait J'ai peur. Euh, bon, on t'a vu à Paris Verse 2018 où mm -hmm. tu avais fait euh, notamment l'IRL, la en fait, hein, la grande, la grande rencontre communautaire où tu avais fait un, un, un reportage dessus. Ça fait déjà combien de temps que tu t'étais lancé à peu près euh, bah, J'ai commencé en 2018. Donc en fait, c'était euh... six mois. Ouais, ça faisait six mois en gros. 6 mois à peu près. Ouais, six mois. Et est-ce que ça, ça t'a servi vraiment de tremplin, tu penses, pour te donner à la fois des idées ou des concepts en te disant, ou te donner de la force aussi en voyant tous ces gens qui étaient là, parce qu'il y avait quand même pas mal de bonnes ondes euh, alors oui et non. C'est-à-dire que c'est motivant de, de voir les gens rassemblés. Donc de ce point de vue-là, effectivement, c'était plutôt cool. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment encore inconnue du, du public. Euh, même si justement, ma euh, m'a fortement euh, soutenue avec Oak aussi. On a fait la vidéo avec Erin Castar. Donc ça, c'était super cool. Ça m'avait plu de faire ça et ça m'a vachement motivé de, de ce point de vue-là. Surtout qu'on a fait une espèce de, de jeu de piste euh, qui était qui était plutôt cool. Mais euh, j'étais vraiment encore inconnue, et, et donc il n'y a, y a pas vraiment eu non plus de rencontres avec un public, même si euh, j'ai croisé Tiberius, un membre euh, extrêmement euh, fort de ma communauté qui me soutient euh, énormément. Merci euh, Tiberius. <rire> donc sur ça, il y avait des petites rencontres qui étaient vraiment cool. Il euh, y a à 42. à 42, ça a été vraiment une très grosse rencontre avec eux, par contre. Euh, parce que je commençais déjà à sympathiser avant, mais là, il y a le côté euh, voir les gens réels. C'est vrai que ça a été une autre euh, dynamique. Mais par rapport à la, à la chaîne en elle-même, je ne pense pas qu'il y ait eu un impact. Je ne sais pas ce que toi, t'en penses. Ou au moins, pour vous, une sorte de levier de motivation. Je ne sais pas. Est-ce que c'est important, et peut-être qu'on pourra en reparler après, de participer aux événements euh, communautaires Mais je vous l'avais déjà fait, d'ailleurs... Mmh. Euh... Manchester notamment, Voilà, c'était plutôt ça le sens de la question. Après, euh, qu'est-ce qui motive les, les créateurs de contenu Est-ce que c'est juste voir une différence par rapport aux vues qui sont susceptibles, ou des invitations qui sont susceptibles d'avoir à droite à gauche, ou c'est euh, de participer à des, des, des événements où tu vois les gens mmh. voilà, bah, Alors moi, évidemment, c'est l'argent qui m'intéresse. Euh... <rire> alors... Non, mais le moteur de motivation, je, je parle dans le sens, euh, qu'est-ce qui fait qu'on ouais. dure Parce que justement, StarCN, c'est encore très vieux, enfin, c'est encore très loin, dans ce sens-là, et l'alpha, elle est très très longue, et il euh, y a de plus en plus de créateurs de contenu, et bah, il faut avoir la motivation. Il faut avoir l'envie de faire les choses par Sur la durée. Et ouais. Sur la durée, et tenir surtout avec des formats nouveaux, et là, on va, on va évidemment enchaîner sur les formats, justement. Mais je laisse voilà. juste Inou euh, répondre, et moi aussi, je vais rajouter un je pense petit que truc. Le, la motivation, clairement, les, les vues, c'est une source de motivation. C'est-à-dire que il euh, y, y a des grosses remises en question quand on fait peu de vues, c'est-à-dire quand on fait moins de 500 vues sur une vidéo. c'est Avec l'investissement qu'il y a dedans, il y a une remise en question de qu'est-ce qu'on fait pas bien Est-ce que ça plaît pas aux gens euh, C'est pour ça qu'on a testé à un moment beaucoup de choses, plus de streams sur la chaîne, plus de replays de streams, plus de choses, pour voir un peu ben, pourquoi. Et aussi parce que, comme le développement, comme tu le disais, est super long, il euh, y a un gros euh, turnover sur les, les gens qui regardent Star Citizen parce qu'il y a des gens qui sont à un moment à fond donc et après qui regardent plus. Donc toi tu vois tes abonnés qui montent parce que les gens passent, ils s'abonnent mais tu vois tes vues qui baissent parce qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés donc il n'y a vraiment que les gens qui sont à fond sur Star Citizen qui continuent de regarder les, les résumés d'insight et tout ça et donc là il y, y, a, y a des gros passages comme ça où toi tu as tes, tes abonnés qui montent mais par contre tu fais 300 vues sur tes vidéos et tu fais pourquoi Qu'est-ce qu'on a raté C'est -ce sûr, mais après, tu as aussi les différents types de formats. Et chez vous, euh, vous avez quand même beaucoup de formats euh, on variés. Les... Un... C'est très varié. Voilà. Mais je, je, réagis, je rajoute encore juste un dernier truc sur les événements. C'est-à-dire que, pour répondre à ça, en fait, pour moi, les événements, c'est compliqué. Parce que euh, pour ceux qui me suivent euh, prestamment, euh, il n'y a pas longtemps, justement, j'ai commencé à en parler, euh, je suis atteinte d'autisme. Et donc en fait, les événements publics, pour moi, c'est quelque chose de très compliqué. J'aime y être, j'aime voir des gens, mais c'est à la fois un moment super agréable et en même temps, c'est un moment qui est très très très compliqué à vivre. Et donc du coup, j'aime voir des gens, mais c'est pas forcément ce que je recherche absolument, parce que c'est pas là où je vais vivre le, le, les choses les plus agréables au monde. Donc c'est vrai que ce que j'aime beaucoup, bah, c'est des choses comme ce soir. Ce, ce genre de truc, truc j'aime beaucoup. Euh, il y avait un format qu'on avait tenté de faire à, à, à l'époque, c'était l'Hyper Toll Show, que, que j'adorais, parce que ça permettait d'échanger avec d'autres créateurs de contenu et d'avoir des, des discussions un peu poussées. Et ça, c'est un truc qui me tient très très très à cœur. Euh, et malheureusement, je suis obligée de me concentrer sur ça, parce que j'ai pas une agoraphobie, ce serait faux de, de dire ça, c'est pas vrai, mais j'ai besoin de rencontrer les gens dans, dans des contextes particuliers, en tout cas. Bah, c'est une limite plus, plus, intime, ouais. plus, mmh. euh... oui, plus, plus intime, plus décontracté, c'est sûr. Ça. La Paris Verse, c'est vraiment un gros, gros événement. Hein. C'est le, le plus gros événement communautaire euh... Star Citizen. Mmh. Euh... Même au-delà du francophone, je crois. Mais... Ouais. Euh, donc oui, c'est clair, ça brasse du monde. Hein. Le, la dernière Paris Verse, c'était plus de 500 personnes. Il y, a, il y a forcément un stress, il faut, faut gérer tout ça, même, même, euh, même pour des personnes qui sont à l'aise, euh, on les voit dans ce cadre-là, on les voit autrement. <rire> Donc, euh, merci de, de ta franchise sur ce sujet, parce que ça c'est un ton cas personnel, c'est toujours un peu délicat à aborder. Euh, cependant, euh, moi ce que je retiens, c'est que même s'il y a beaucoup de monde, c'était aussi euh, une grosse hip pour nous, je crois que de retour on y a beaucoup pensé à, après quand ça s'est passé, et euh, qu'en fait c'est surtout beaucoup d'ondes positives, parce que ouais. Internet, c'est pas c'est pas toujours des ondes positives et d'ailleurs dans vos vidéos euh, vous devez avoir des commentaires enfin euh, les youtubeurs en général je pas vous spécialement parce que je l'ignore euh, des commentaires soit acerbes soit euh, l'indifférence ou soit des encouragements on préfère bien sûr tous les encouragements dans ce qu'on fait ce qui est bien légitime mais en IRL c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus souriant j'entends j'entends bien parce que les gens en fait euh, sont beaucoup plus agréables c'est vraiment les passionnés qui viennent ou les curieux mais des gens qui viennent avec des ondes positives donc euh, je je pense que rencontrer les gens dans le cadre euh, IRL, c'est un gros plus. Et puis pour les créateurs de contenu, je pense que c'est bien aussi de, de rencontrer les, les gens de la communauté. Mmh. Voilà, C'était euh, voilà, dans ce sens-là. Madame, tu veux enchaîner sur le contenu euh, oui, oui, tout à fait. Alors, tu parlais de différents euh, types de, de formats que, que vous aviez mis en place. Euh, vous êtes connu pour pas mal de, de... Enfin, on parlait des vues et certaines, effectivement, on va y avoir beaucoup plus de vues euh, que d'autres parce que ben, ça va peut-être titiller un plus large public. Euh, les traductions inside, euh, c'est pas rare de voir 600 à 1000 vues, euh, une tonne de, de likes... Beaucoup de commentaires. Euh, là où c'est rassurant aussi, c'est que je vois que les Galactic News, qui est quand même beaucoup plus orienté euh, RP, mm. c'est forcément orienté RP. Euh, c'est au moins autant, si ce n'est plus, ouais. de, de vues et les, et les likes, c'est presque le double. Euh, donc ça, c'est ça me fait chaud au cœur. Bon Il euh, y a toute une partie aussi où c'est reportages euh, sur, bah, par exemple, la, la Citizen Con de 1949. Mm. Euh, euh, des, des replays de, de stream, des let's play hors Star Citizen, etc. Alors, le format, ces formats-là sont un peu à part dans le sens où c'est beaucoup plus long. Sur, sur Internet, les formats qui durent plus d'une heure, c'est vrai que bon, c'est logique que les vues soient moindres, mais néanmoins, je, je vois des 300, 400 vues. Le reportage sur la Star Citizen, par exemple, c'était quasiment 900, 900 vues. Mm -hmm. C'est vraiment très bien. Euh, voilà. Il y a des formats où vous êtes plus à l'aise euh, que d'autres où vous avez des, des petites préférences dans tel ou tel format. Euh, et d'autres où vous dites bon, ouais, je vais peut-être le faire pour les vues, mais.. Je suis de moins en moins à l'aise, ou j'accroche moins pour tel ou tel format. Parce que c'est quand même assez varié. Alors, on ne fait pas de format pour les vues. C'est-à-dire que ça, c'est un truc, de toute façon, si je si je commence à faire ça, j'arrêterai de YouTube. Sans, sans déconner. Comme disait Ino, les vues, ça a forcément de l'importance. On, on, on vit de ça, hein, donc euh, faut, faut pas se mentir. Par contre, on a arrêté les formats cause des formats causés vues vu. Et euh, mon format préféré qu'on avait sur la chaîne, et je pense pas qu'on en refera, euh, et ça je le, je le vis assez mal, euh, c'est euh, les Sands of Earth. Le, le Sands of Earth en fait c'était vraiment mon bébé. Euh, ouais, je et on avait un petit peu discuté au début, c'est vrai que c'était très, très euh, attractif. Ouais, c'est vraiment mon gros, gros, gros bébé, Science of Earth, euh, parce que je suis passionné de science, je suis passionné d'esprit critique, j'ai grandi avec C'est pas sorcier, donc voilà, c'est des choses qui me, qui me parlent. Et euh, réussir à mettre un petit peu de science sur un, sur un jeu vidéo euh, qui. Qui en propose pas forcément, mais en tout cas essayer d'apprendre un peu des, des choses aux gens, c'est un truc qui me passionnait. Mais vu le temps qu'on devait investir en fait euh, pour un épisode comme ça, parce que c'est parfois plus d'un mois hein, pour pour un épisode, oui. euh, pour qu'il fasse que 300 vues, qui malgré euh, qu'on ait pas forcément une grande visibilité à notre échelle, ça reste peu. Euh, bah c'est assez décourageant et du coup avec Eno, on a un peu parlé, on dit bah ça. Là, là, pour l'instant, en tout cas, on va devoir arrêter. Et, et avec avec l'ampleur le, le, de votre projet, enfin, votre projet, il, il monte, il monte, il monte quand même. Euh, si maintenant vous vous y remettiez ou d'ici quelques mois, ça euh, serait sans doute beaucoup plus de, enfin, ça serait beaucoup plus euh, beaucoup plus d'impact, on va dire, euh, que au tout début, puisque c'était vraiment au mmh. tout début, hein, euh, la, la, la science dans le dans le verse. Peut-être que maintenant, ça partirait mieux, je vois euh, en particulier quand on met en parallèle avec les Galactic News. Euh, Alors, le, le problème, le gros problème du Science of Earth, c'est quand on, on dit que ça prend énormément de temps, c'est que ça prend vraiment énormément de temps. Ouais. Euh, ne, déjà en écriture, parce que ben, quand on parle de science, il ne faut pas raconter les conneries, donc il y a un gros temps d'écriture sur les Science of Earth. Mmh. Et surtout derrière en fait il euh, y avait une volonté d'avoir un, un truc relativement professionnel au niveau des effets spéciaux de, de l'intro. Donc euh, l'intro du Science of Verse, j'ai mis euh, un peu plus d'un mois à faire le générique, juste le générique du début. Ah oui. Et euh, ensuite, sur le. Si tu regardes le dernier Science of Earth, au niveau des effets spéciaux, euh, avec les étoiles et tout ça, c'est tout du fait maison. Toutes les illustrations de Science over sont faits maison. Ouais, donc tous les soleils sont des sont des créations soit After Effects maison. Donc c'est extrêmement chronophage pour moi. Et euh, le fait est que du coup pour. En même temps pour.. Que récemment, j'ai dû changer de travail. Et donc j'ai plus forcément le temps. Euh, Ou en tout cas, ça me prendrait. Ça prendrait encore plus de temps parce que j'aurais peut-être des moments où je pourrais moins m'y mettre qu'avant. Donc.. Je sais pas, vraiment pas pour le, moi j'aimais bien. Et c'était, c'était, c'était grisant de se mettre dans les Seine de Mais un of Earth, effectivement, faut que, faut que je m'y mette. Et je me mets dans, je fais euh, 5 jours, 6 jours d'affilée de, d'After Effect en mode rush, quoi. Bah, en fait, je pense que si on retournait sur les Seine de faudrait qu'on arrête les trades. Vraiment, je pense que ce serait l'un ou l'autre. Parce qu'il faut aussi comprendre que, euh, justement, je ne je l'ai jamais caché, hein. euh, j'aimerais vivre de YouTube. Mais clairement, aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc du coup, euh, du point de vue euh, privé, on a dû faire des, des changements pour qu'on puisse vivre, hein, tout simplement. Donc on a des projets à côté qui nous demandent énormément de temps. Et on est obligé de déplacer des curseurs, en fait. C'est qu'est-ce qu'on choisit Est-ce qu'on choisit de baisser euh, notre qualité de vie pour avoir plus de temps pour YouTube et faire plus de vidéos Est-ce que on, on place le curseur plutôt sur le privé pour avoir un peu plus de rentrées d'argent et vivre un peu mieux, mais moins de YouTube Donc voilà, ça c'est des décisions qu'on qu a prendre, et pour l'instant bah, on a choisi euh, les rentrées d'argent. quoi. Pour, pour rester à cheval sur, sur ce thème-là, c'est-à-dire euh, ta collaboration avec Enorael, c'est justement le temps que vous y passez que je trouve qui est intéressant. Et euh, tu avais d'ailleurs, entre parenthèses, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, euh, le fait de, de vivre un peu Star Citizen ou du moins de consacrer la création de contenu comme étant un élément principal sur le plan professionnel. Tu avais, tu avais consacré une vidéo là ça. Euh, euh, comment début Enfin, euh, tout le monde a le droit de débuter sur Star ouais. Citizen ou un truc comme ça, je, je m'en souviens. À le droit Et, de débuter. En, en, en, en, en, combien de, Oui, voilà, c'est ça. Tout le monde a le droit, d'ailleurs. Euh, Youtube étant un, un, un outil gratuit, tout le monde peut, peut proposer du contenu. Et combien de temps vous passez à peu près par semaine là-dessus Parce que franchement, il y a du volume. Enfin, euh, je veux dire, es une, une youtubeuse. Vous, toutes les deux, vous contribuez à, à, à une chaîne qui est quand même assez active. Combien de temps vous y passez par semaine Est-ce que tu as une idée de ça mmh, Attends, je vais essayer de voir. En, en volume, pour qu'on se rende compte un petit peu. Alors, aujourd'hui... Euh, tu t'es mise, toi, à Twitcher beaucoup, ouais. donc y a beaucoup plus de Twitch, Il y, y a Twitch qui te prend énormément de temps euh, On va essayer d'esquiver Twitch, on va essayer de prendre Inside, YouTube L'inside, c'est euh, en gros 4 ou 5 heures de travail Ouais. En fonction ouais, des Inside. Ça. Et et on cas, travaille. C'est du direct, c'est aussi du, enfin, c'est aussi de la représentation, de présenter du contenu. Oui, oui bien sûr, mais c'est juste pour, pour, pour des, de, de, c'est pour des praticités de calcul pour YouTube et après on peut remettre le Twitch à, à côté. Le, l'inside, c'est quand toutes les semaines où oui, il y a un inside, donc mmh. sauf maintenant les trois semaines avant, c'est, on va dire, quatre ou cinq heures de travail sur un inside, mmh. euh, montage vidéo sortie, le, le Galactic News, c'est une dizaine d'heures, je pense. C'est un peu plus une dizaine d'heures en fonction de plus les temps de rendu parce que ben, comme ben, le fond vert en fait tout simplement pour qu'il soit de qualité. Euh, là surtout que c'est. On est passé à la 4K. Donc sur un temps de rendu juste pour faire l'incruste de Roxy sur une vidéo de 3 minutes, j'ai 4 heures de rendu. C'est quand même beaucoup. Euh... C'est beaucoup, mais c'est du rendu, euh, on va dire c'est.. Euh... En gros, tu, tu lances la machine et ça fait son rendu ou tu es quand même obligé de, non, ça, là, de faire des allers-retours hein. non, non, je lance la machine, ça me fait le rendu. Donc ça veut dire que euh, le, bah, la méthode de travail est toute simple. En fait, le Galactic News il est tourné le dimanche. Donc il y a en général une heure ou deux heures d'écriture. Ouais. C'est ça gros. En fonction du... Ouais, en gros, deux heures. En quoi. fonction s'il y a beaucoup d'infos et du coup ça coule bien, ou s'il y a peu d'infos et du coup faut qu'on gratte un peu plus, c'est une ou deux heures d'écriture. De, en plus, ensuite, il y a une bonne heure de tournage. Et ensuite, c'est, par contre, c'est dans les, euh, on va dire, 3 deux, deux, heures de montage, plus c'est temps de rendu, 3 ou 4 heures de montage, plus c'est temps de rendu, le temps de mettre les blagues, de, de trouver ouais, les images, de télécharger écrire les, les images. D'écrire les blagues, trouver effectivement les images, ce genre de choses, faire une review aussi après du, du résultat. Vérifier ça. Euh, et après, il y a le report qui, lui, est assez velu. Là, justement, on est, en train de prendre le, on est en train de faire le dernier. Le monthly report, je pense que ça doit être... Une quinzaine d'heures, je pense. Juste pour traduire Ouais, il y a la traduction, après il y, trad y a le montage. 15, je pense qu'il y a au moins, il y a déjà juste 15 heures de trad. Ouais. Parce que moi, j'ai déjà, j'ai en dérochage sur une vidéo aussi longue et en montage, je crois que je suis quasiment entre 6 heures. Mm. 4, 6, 4 à 6 heures de montage Parce que le Monster Report, en fait, les gens s'en rendent pas forcément compte, mais on fait pas juste de la trad. Euh, le Monster Report, ce qu'on veut vraiment, c'est faire effectivement une traduction, mais on veut aussi essayer de faire de la vulgarisation pour que les gens comprennent de quoi on parle, parce qu'il y a parfois des, des, des trucs assez euh, assez techniques, et donc on n'a pas envie de jeter ça euh, sur la plebe en mode « démerdez-vous », on essaie de faire en sorte que ce soit compréhensible et de le rendre un peu plus digeste. Donc c'est vrai que c'est un travail qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long que, que l'Inside, où l'Inside, on fait quasiment que de la trad. c'est un peu de résumé, mais rien de, rien de fifou. Est-ce que les Galactic News, qui sont quand même un format un peu nouveau, j'ai envie de dire, qui est concis, qui est simple, qui est rapide, est-ce que ce format-là, à ton avis, c'est quelque chose de pérenne parce que ça, ça est-ce que ça marche en fait En vrai, ça va dépendre beaucoup de CIG. Euh C'est-à-dire que Galactic News, les, les gens ont encore parfois du mal à le comprendre. Mais je n'invente rien dans Galactic News. J'utilise vraiment des infos qui existent pour de vrai et je leur donne un contexte qui, qui pourrait s'ancrer dans le lore. Même les petits messages textuels. Non, peu... les messages textuels, c'est de la connerie. C'est, c'est ma dose d'humour. Ah oui, tiens, les breaking news, est-ce que c'est vrai, les breaking news? Non, c'est que des conneries. c'est excellent. excellent. Alors... Euh, et d'ailleurs, ça a été un choix voulu parce que moi, j'adore mettre de l'humour dans mes vidéos, mais on s'est rendu compte que ça passait pas toujours très bien. Donc, on s'est dit, tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va externaliser l'humour. Comme ça, on garde notre humour, mais le, le, le contenu en lui-même est, est sérieux. Et sérieux, mais on garde la touche d'humour dans les, dans les bandeaux pour la séparer de toi. C'est ça. Et ça, ce que tu es en train de dire, c'est intéressant, c'est que c'est un concept qui a été bien bossé avant le lancer. Je ouais, dis, ah ouais. Oui, oui. On a bien, bien bossé le concept. En fait, Galactic News, moi j'y réfléchissais six mois avant que vous ayez vu le premier épisode. Ouais. On, on l a, on l a, on, en fait on a l'envie de faire un journal sur Star Citizen était là depuis ouais, au moins 6-7 mois, mm -hmm. dont on en parlait de plusieurs formats. Euh, le, le format d'origine, complètement à l'origine du truc, c'est qu'on est fan de Grand Tour et mm -hmm. de Top Gear. Pour ceux qui connaissent, c'est une émission de, de voitures américaines avec des présentateurs complètement cinglés, qui sont, ce qui est super rigolo. C'est RMC et je compte comme ça. Hein. Ouais, ouais. Et... Tout à fait, oui. Et du coup, en fait, on avait envie de faire un truc un peu comme ça, où on teste des, des, des vaisseaux, où il y a des trucs présentés. Et on s'est rendu compte qu'avec les instabilités en jeu, aller filmer en jeu, c'était juste mort. impossible. Parce que ça prend un temps, le temps d'avoir les bons plans, les bons trucs, euh, tout ce qu'on voulait, de se retrouver au bon endroit et de pas avoir de 30k. C'était impossible à faire. Euh, on comprend d'autant mieux que c'était un de nos projets initiaux euh, de faire un, un, un top gear dans Star Citizen et on a eu les mêmes problèmes. Euh, mais c'est ce que j'essaie de faire comprendre gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent pourquoi je tourne pas en jeu, euh, parce que c'est pas possible, tout simplement. Euh, et pour revenir sur la question, par contre, donc pour nous, je pense que le format est pérenne, mais si CIG fait encore des switches au niveau des infos, euh, on risque de perdre l'émission parce qu'on n'aura plus rien à mettre dedans, tout simplement. D'ailleurs, c'est pour ça que dimanche, là, on n'en a pas fait, euh, parce que pas assez d'infos. Donc, on préfère ne pas le faire plutôt que de broder, d'étirer, de sentir que c'est creux. Et surtout que là, il y a le monde série report donc c'est dit seule occasion, on boit sur le monde série report Et tant pis pour euh, Galactic News. Est-ce que euh, des fois, moi je pense que ça concerne tous les créateurs de contenu puisqu'on est dans le sujet, vous avez justement, tu parles de broder ou d'essayer de faire du contenu, de sortir une vidéo pour ne pas rester parce <coughs> parce que c'est que passionnant, parce qu'il y a toujours des choses même anecdotiques à raconter. Est-ce que des fois vous dites franchement il y a du mal à remplir euh, Alors Aujourd'hui ça va mieux, les insides s'en sortent un peu mieux. Sur la fin des ATV par exemple, euh, moi ça m'arrivait de vouloir jeter le clavier à travers l'écran. Euh, mais, mais vraiment quoi. Euh, les mecs se répétaient genre cinq fois euh, dans, dans l'émission. Euh, entre deux émissions, ils disaient de nouveau la même chose. Donc ouais, des fois j'étais un peu épuisée par rapport à ça. Parce que je, je, ne, veux pas, je ne veux pas inventer. D'ailleurs nous c'est une règle qu'on a, vous l'avez peut-être remarqué, mais enfin je crois en tout cas, qu'on n'a jamais sorti de vidéo pour ne rien dire. Euh, c'est pas notre délire, on préfère être absente de l'univers médiatique plutôt que de faire une vidéo pour faire une vidéo. Il ouais, n'y a pas, de, y a pas de, de vidéo sur rien. Le... Et il n'y a pas de format forcé. Par exemple, il y a, y a un format que moi j'adore, c'est les, les vidéos où il y a Roxy à son bureau euh, qui parle d'un sujet, comme euh, celui avec Star Wars, euh, Star Citizen ah, oui. est-il le nouveau Star Wars, comme euh, justement le droit de débuter. Et ce, ce genre de choses, ces brèves-là, moi, c'est un, un format que j'adorais faire. Mais en fait, là, à un moment, on a, quand on en avait parlé, on avait noté des sujets sur, des, sur une feuille. Et, et voilà. Et tant qu'il n'y a pas de nouveaux sujets, on ne va pas fouiller euh, pour absolument en faire un. On préfère attendre et peut-être en sortir 3-4 d'affilée, comme on l'avait fait à l'époque. Parce que là, tiens, il y aura ces sujets-là qui seront prêts. Par contre, à contrario, on sait très bien que du coup, on ne respecte pas du tout les règles de YouTube. D'un point de vue marketing, on est, on est nul, hein. mais ça, on, on, on le sait. On sait qu'on est nul en marketing. <rire> mais bah, bon, je ne sais pas qui... Ah, c'est une sorte de compromis. <rire> oui, enfin bon, chacun trouve sa formule. Je crois que le plus important, c'est tout simplement de trouver son identité. Je ne sais pas si mmh. vous êtes d'accord avec Ouais, Oui, complètement. <rire> Euh, est-ce que euh, alors bon là avant de par parler des autres youtubers parce que la question qu'on se pose évidemment c'est est-ce que vous faites ce que font les autres est-ce que vous parlez avec les autres youtubers pour savoir euh, qui fait quoi ou quel, quel, quel moyen de me couvrir la l'actualité la mais vous est-ce que vous jouez à Star Citizen tout court dire sans webcam sans enfin, sans stream sans rien est-ce que vous jouez à Star Citizen ouais moi très souvent en fait je me je me réserve des moments le matin pour jouer un petit peu. Déjà parce que c'est plus stable le matin, euh, mais c'est mon petit moment à moi en fait que, que je m'offre par rapport à ça. Euh, parce que je pense pas qu'on puisse parler de Star Citizen sans y jouer personnellement. C'est un avis très subjectif, hein. mais tu risques de, de te planter en fait sur énormément de choses. Je vois, il y a, y a une période où j'ai pas du tout beaucoup, pas du tout joué. C'était la 3.7. Euh, 3.8 aussi je crois que j'ai pas trop joué Et j'ai bien vu qu'il y avait eu des micro changements dans le jeu euh, que Dont je n'avais pas connaissance Et c'est ce genre de petite connerie Où du coup si tu joues pas tu vas pas faire gaffe Parce que t'arriveras pas sur toute l'actu de toute façon Et du coup si tu t'essayes de donner des infos derrière Tu vas te planter Et ça je veux pas euh, Je veux que mes infos soient justes Et je veux savoir de quoi je parle donc pour moi c'est une obligation de, de jouer. Oui, je comprends. Et moi, euh... je peux. moi je peux. Vas-y, vas Moi je joue à Star Citizen, tout simplement parce que c'est une alpha et que j'ai être... beaucoup moins de patience que Roxy. Donc ah. je veux pas me frustrer et je veux que garder intact mon envie de jouer quand le, le jeu sortira. Quand Squadron 42 sortira, de jouer à Squadron et quand.. Euh... Quand le, quand Star Citizen sortira, j'ai envie d'y jouer. Donc, j'ai pas envie aujourd'hui de me forcer à jouer, de me frustrer. Je préfère jouer un peu, faire des sorties, des events avec des gens une fois toutes les deux semaines ou des choses comme ça. Moi, j'ai un prospecteur, donc j'adore miner. Voilà. Désolé. C'est pas le transport, c'est le minage. Mmh. mais euh, j'adore ah <rire> enfin bon, c'est pas incompatible non plus c'est pas incompatible complémentaire. Ouais, complémentaire mais, mais complémentaire. du coup j'aime beaucoup aller miner j'adore ce qu'ils ont fait du minage en sartidane prospector c'est mon vraiment mon vaisseau préféré mais effectivement moi je vais peu jouer je vais jouer ouais une fois par semaine et pas toutes les semaines pour, pour parler des formats donc vous avez, donc, qui évoluent, hein, je veux dire, vous, pouvez, vous avez d'autres projets de format mais sans forcément les dévoiler, vous pensez déjà à la suite, là, à l'heure actuelle, pour la rentrée ou pour l'année prochaine, ou c'est vraiment, ça dépend vraiment de ce que CIG vous met sous la dent je parle des formats, je parle pas du. Alors j'en avais en fait, j'en avais plein, mais il y en a beaucoup que j'ai laissé tomber. À la base, je voulais faire une web série, mais le problème c'est que j'ai tendance à avoir souvent trop grand, donc du coup euh, bah, derrière il faut du monde, voilà, il y a Inno qui pleure euh, d'un point de vue technique machin, donc ça c'est beaucoup de choses que j'ai rangées dans les placards. Euh... Mais littéralement, je range dans le placard et j'y pense plus. Et si un jour, il y a quelque chose qui m'y refait penser, je pense que je verrai à ce moment-là. Euh, mais je crois que tu l'as bien dit, je pense que c'est plutôt ça. Je réagis beaucoup à ce que ce que CIG fait et j'adapte en conséquence. Euh, je sais que justement, quand la TV a disparu, ça nous a fait très mal. En vrai, euh, ça a été une grosse remise en question. Il euh, y, a, y a le... Avant, par exemple, on faisait les Colin Waldev. Depuis qu'ils ont relancé, on ne les traduit plus parce que, je ne sais pas, le rythme ne convient pas. C'est plus pareil, je trouve. Que ouais. le, le rythme du Calling All Dev est plus tout, tout le même que celui, qui, pour ceux qui ont connu l'émission Calling All Dev à l'époque, euh, qui avait un rythme un peu plus soutenu, je trouvais, mm. au niveau des questions, machin. Et du coup, il y avait un, un côté agréable à traduire. Alors que là, c'est énormément de discussions donc il faudrait énormément résumer. Ouais, et puis j'ai du mal aussi à, à replacer un format exceptionnel, comme ça on a beaucoup plus de mal à, à mettre un truc qui vient que de temps en temps, à l'intégrer dans, dans le pipeline, c'est plus complexe. Mais, pardon, pour ce qui est de la rentrée, comme je disais, on n'a on pas ce fonctionnement YouTube, on n'a pas ce formatage YouTube dans notre tête, en mode, bah la rentrée, il y a les nouveaux projets, machin, c'est sûrement une erreur, très certainement une erreur par rapport au, au YouTube Game. Mais je ne crois pas que je pourrais me forcer euh, à avoir cette réflexion-là. quoi Je, je pense qu'en fait, il y a aussi le fait que, du coup, on est es beaucoup plus présente aujourd'hui sur Twitch mmh. aussi. que sur, Même que sur, sur, sur Twitch, tu es sur Twitch pas mal de jours par semaine, ouais. pas toutes les semaines, mais pas, pas mal de jours par semaine. Et euh, du coup, je pense que s'il y a des nouvelles choses qui arrivent, ça sera plus sur Twitch. Mmh. Euh, sur des formats. Euh, pourquoi pas un hyper talk show En vrai, si, si on... le problème de l'hyper talk show, c'est qu'on n'avait on pas de contact avec des gens. Ouais, on a peut-être voulu le faire trop tôt. On, attends, on... attends c'est quoi un hyper talk show Parce qu'un talk show, je vois ce que c'est, un talk show. Alors <rire> l'hyper talk, talk show... Euh, un hyper talk show <rire> invite Patrick Bruel, c'est quoi l'idée là le... peux... ah, Vas-y, vas-y, fonce. L'hyper talk show, en fait, par exemple, le, le... le premier hyper talk show, l'invité, c'était Snaken. Et en fait, c'était un, une discussion avec Snakem de deux heures sur sa... Sur son interview par jeuxvideo.com. Voilà. D'accord. Okay. Oui, Donc oui. Non. c'est un contenu communautaire en direction de la communauté avec des gens de la communauté. C'est ça. Ensuite, on avait eu Derko aussi qui avait accepté de participer. C'était super cool. Et on avait eu la Tronche en biais. Pour ceux qui connaissent, c'est une chaîne ça, de, de zététique oui ouais. parce que ça, ça ça rebondit sur ce que tu disais tout à l'heure et votre passion pour la science et les choses de la science puisque est la c'est la c'est ça exactement pas c'est une chaîne rationnel qui étudie, euh, enfin, dire, vous discutez de sujets scientifiques. Voilà. Tout à fait. D'ailleurs, au propos de sujets scientifiques, euh, apparu euh, un bref instant lors d'une sextape, euh, <rire> Hugo Lisoire euh, avec, euh, euh, ouais. avec son contenu euh, léger, euh, Hugo Loisir et Hugo Larrosoir aussi, j'ai vu. Oui. Euh, mais il y a aussi Hugo, le, Hugo Lisoire où lui, il fait aussi du, du euh, scientifique. Euh, vous avez des échanges euh, est -ce, Où est-ce qu'il y a des échanges à... À venir ou non, c'est juste fait Alors non, en fait, c'est assez compliqué. Euh, alors l'objectif n'est pas de casser du sucre sur qui que ce soit, hein, mais il euh, y a beaucoup de créateurs contenus qui sont assez difficiles à à toper, mais parce qu'ils sont très occupés. Hein, en fait, c'est c'est le revers de la médaille. Euh, mmh. Plus on a de plus on a une grande communauté, moins on a de temps. C'est c'est comme ça, c'est c'est le jeu. Et je reste encore une très petite chaîne aujourd'hui dans, dans le YouTube game, et même sur Star Citizen, je reste encore une petite chaîne. Et donc réussir à, à communiquer avec certaines personnes, ça, ça peut être parfois compliqué. Comme dit, c'est pas un reproche. C'est justement là qu'on voulait en venir c'est euh, Hugo Lisoire mais aussi les autres youtubeurs est-ce que vous parlez Est-ce que vous vous, ré, vous répartissez des contenus où vous dites tiens lui fait ça moi je vais pas faire la même chose je vais couvrir un autre truc tout en restant original ou moi je vais chercher ma voix parce qu'il y a de plus en plus de youtubeurs il y a de plus en plus de gens qui proposent du contenu euh, il y a des gens qui popent un petit peu dans la communauté en proposant des choses originales est-ce que vous parlez entre vous comment ça se passe Alors, euh, Je pense pas que je puisse m'inclure dans une comédie parce que comme je disais je suis très très très autonome donc je peux pas répondre si eux ils le font ou pas moi j'en ai pas connaissance en tout cas euh, je sais qu'il y a Derko qui en parlait le jour. Derko, j'ai pas mal de contacts avec lui en vrai. C'est une des rares personnes à qui je je communique pas mal. Euh, parce qu'on on, on est un peu sur la même longueur d'onde au niveau de, de la façon dont, dont on aborde les choses. Et donc c'est un créateur de contenu que j'apprécie beaucoup. Et on en parlait, lui disait par exemple qu'il se trouvait très complémentaire avec, euh, avec Dayum. Parce que ça leur est arrivé très souvent de traiter un même sujet mais avec une approche différente. Donc ça, il trouvait ça plutôt cool. Euh, après, je pense que si j'apprenais qu'un youtubeur traite un sujet, moi, ça m'empêchera pas de le traiter. Euh, on m'a déjà fait la réflexion, par exemple, de me dire « Oh, mais Hugo Lisoire, il fait déjà l'inside. Pourquoi tu le fais ?» Bah Parce que moi, je le fais à ma manière et euh, moi, c'est moi. quoi. <rire> si Hugo Lisoire, il le fait, tant mieux pour lui. Euh, moi, je pense que j'ai autre chose à apporter avec mon approche. Et c'est oui. des retours qu'on m'a fait aussi, justement, que les ouais. deux insights pouvaient être complémentaires de, de ce point de vue-là. Oui, les traductions, les insights, les lives, mm. ce, ce genre de choses. Est-ce que vous, vous êtes en relation avec des youtubeurs étrangers, peut-être non. Euh, non, pas du tout. Non, non, non j'ai vraiment j'ai vraiment pas de contact. C'est quelque chose qui, potentiellement, pourrait me plaire. Je, je dirais pas non, pour diverses raisons, parce qu'il y a déjà des créateurs de contenu que j'aime suivre. Tout simplement, je, je, je regarde d'autres youtubeurs. Euh, et donc, c'est des, des choses que j'aimerais envie de faire, des duos, des, des, des, des caméos, des choses comme ça. Euh, est-ce que ça arrivera un jour Je pense pas que ça dépende de moi. Par contre, vraiment, vraiment je pense pas que ça dépende de moi à ce niveau-là. D'accord. Maj, est-ce que tu voulais encore parler du contenu ou de, euh, des youtubeurs Bon, elle a répondu en, en grande partie, effectivement. On, euh, on voit que bah, tu t'entends assez bien avec Darko, dans le sens où tu n'as pas fait de sextape avec lui, donc tu n'as rien à lui reprocher. <rire> donc, euh... <rire> euh... <coughs> tu as euh, mis en place une, une corpo, si mes souvenirs sont bons, pour ceux qui ne veulent pas être dans une corpo. Tout à fait. Tu me Non, non c'est tout, tout à fait ça. ça. Mais c'est une hérésie, ça quoi ça, ça, ça Parle-nous-en <rire> Alors, la Roxy Space Industry est effectivement euh, une corpo pour les gens qui ne veulent pas de corpo dans le sens où euh, quand on joue seul, <coughs> on peut se retrouver littéralement seul dans le jeu et c'est quelque chose qu'on veut pas forcément parce qu'on peut parfois avoir besoin d'un coup de main, on peut parfois vouloir tester un vaisseau auquel on n'aurait pas accès, on peut parfois vouloir jouer juste une après-midi avec quelqu'un. Et donc, du coup, euh, la RSI permet d'avoir une espèce de de carnet d'adresse, en quelque sorte, où les gens peuvent se retrouver, jouer ensemble, mais sans absolument aucune obligation. C'est-à-dire zéro. La seule ligne de conduite, c'est d'accepter en, en gros les valeurs de base. Donc, pas de griffing, pas de padraming, pas de, ramming, euh, pas de harcèlement, de, de choses comme ça. En dehors de ça, moi, je ne suis pas la chef de la Corpo. Évidemment, j'ai le pouvoir de la dissoudre, ce genre de choses, forcément. Donc, il y a un pouvoir passif, on va dire, en quelque sorte. Mais euh, je ne suis pas décisionnaire. S'il y a des gens qui ont envie de créer un event, ils créent un event, ils proposent aux autres. Par exemple, aujourd'hui, on a un truc qui s'est mis en place le, le vendredi, euh, mais qui s'est mis tout seul, quoi, parce que les gens de, du, du groupe étaient super contents de jouer ensemble. Et donc, aujourd'hui, tous les vendredis, on a des petits éventes avec une petite thématique où on va jouer ensemble. Mais il n'y a pas d'obligation. Si personne vient, personne vient et on, on s'en fout. quoi. Bah dis donc, donc hein, voilà. tu vas nous siphonner les corpos arrête de faire ça <rire> <rire> non, normal, mais, mais non mais tu oh. vois par exemple justement les gens peuvent être dans d'autres corpos, moi je, je n'ai rien non, à, non, à tirer tu tu sais, C'est un petit peu le format qu'a fait euh, jeuxvideo.com avec euh, la jeuxvideo.corp euh, qui est animée par euh, Panda, Super Panda et euh, qui, qui pareil euh, réunit les gens qui sont parfois dans d'autres corpos pour euh, des, des soirées ou des mmh. événements euh, complètement improvisés et qui, qui ouvre la porte euh, à 7, 7 à 77 ans, ce qui est euh, mmh. peut-être plus facile aussi que de, de, de s'intégrer dans une corporation où c'est un petit peu plus, des fois, organisé, complexe. C'est ça. Ou avec des impératifs. Voilà. C'est ça, oui, il peut y avoir des horaires, des choses comme ça. Et nous, ça nous permet d'offrir un, un soutien euh, moral, un soutien technique, euh, d'offrir des conseils sans que la personne ne doive rien en retour. Oui, de la formation, pilotage. Je... C'est ça. Il doit y avoir pas mal de turnover, un peu, ça doit, ça doit beaucoup bouger. Donc ça, écoute, euh, donc là, on n'est on pas beaucoup, on est une quarantaine, en gros, aujourd'hui. Euh, mais les gens sont plutôt contents, et du coup, euh, voilà. Vous êtes 40, je viens de vérifier, en effet, parce que je connaissais pas du tout ce groupe, donc on apprend tous les jours, avec un membre qui s'appelle Eno Larotule. On me demande bien qui c'est. Je <rire> ne vois absolument pas qui, de qui on parle. Et D'ailleurs, Roxy Space Industries, il euh, y, y a aussi une gamme de, de produits. T-shirt, t-shirt, sac. Euh... Tout à fait, qu'il faut qu'on remette à jour absolument. Euh... Il y a un gros boulot là-dessus. Ah ça oui, pour... alors ça c'est intéressant. Pour euh, rigoler. Ça c'est intéressant. Oui. Euh, en fait, il y a la chaîne YouTube, il y a la, la chaîne Twitch, que vous créez le contenu. Vous avez un groupe pour réunir les gens qui veulent s'amuser sans, sans, euh, sans contrainte, on va dire. Ouais. Et euh, à côté, vous avez euh, des t-shirts, des, des, des goodies, comme on dit, c'est ça C'est ça, ça du, euh, ouais, du merchandising en gros. Il bah, n'y a pas grand chose à en dire en vrai, c'est juste que moi j'aimais bien le délire de, de créer le, le monde de Roxy, pas, pas par ego, hein, c'est pas, pas du tout le délire, mais le côté d'avoir le personnage fictif. Roxy la rotule, je ne suis pas Roxy la rotule en tant que telle, il y a un côté personnage fictif, et j'aimais bien le délire d'avoir un peu le, le, le monde de Roxy, donc justement d'avoir la corpo Roxy, les, les tasses Roxy, voilà, ça me faisait marrer, mais le merchandising, en vrai il n'y a pas grand chose à en dire, et euh, si vous voulez nous soutenir, n'achetez pas du merchandising parce que <rire> c'est pas oui, la meilleure façon de le faire. C'est pas toi qui promets. Dans H d'ailleurs, c'est voilà, vous passez par des tiers, euh, ouais, des ouais, rares, ouais, voilà. c'est spread -shirt, hein, le, le classique. On, on va parler quand même de ton garage euh, parce que c'est intéressant. Moi, c'est la partie que je préfère, je te le cache pas. Euh, c'est euh, les créations euh, maquettes, on peut appeler ça, en fait. ouais, euh, tout ce que tu as créé dans ton garage parce qu'on voit bien que c'est le garage en <rire> fait, euh, le, même pas, même pas, c'est dans ma maison. Euh, le couteau Vandoul et la grenade. <rire> parce que tu, tu as créé une grenade, n'est-ce pas Tout à fait. Euh, je crois même que tu l'avais fait gagner ou un truc comme ça, il me semble. Oui, hein, ouais, tout à fait, le, euh, le voilà. couteau Vandoul aussi. Euh. Et le couteau Vandoul aussi. Et alors ça, euh, c'est vraiment... Alors tu as, des, tu as des prédispositions à faire ce genre de choses, hein, parce que... Je veux dire, c'est pas, enfin, on, on crée pas comme ça, en fait, au niveau des matières, au niveau des choix, du savoir-faire. Euh, donc, t as, t as, tu faisais quelque chose comme ça avant Pas du tout. Non, non, je me suis mise pour, pour la première vidéo. C'est comme la première fois que j'ai commencé. La grenade, c'est le premier truc que j'ai fabriqué de toute ma vie. Et pour les matières, tout ça en fait, c'est du... de la récup on... euh, C'est imprimé en 3D. Euh, la matière de base, c'est vraiment imprimé en 3D. Donc il y a Eno qui modélise en fait euh, sur, euh, sur un logiciel. Donc moi je choisis la thématique, Eno le modélise, euh, on l'imprime en 3D et après moi je fais le boulot de, de, de travail du propre sans lui-même. D'accord, donc vous faites pas du la boîte à rabio, vous récupérez des pas de trucs de maquettes, machin, ou des, des des des objets du quotidien, en vous disant « en tiens, ça un jour on pourrait faire une maquette avec, c'est dans le sens. Alors, où je vous demandais si vous si réagissais ou si vous faites tout en 3D, réfléchis avant. Euh, voilà. Non, il y a, y a un peu cette idée-là sur le sur celui qu'il faut qu'on termine un jour, c'est le couteau de la Citizen où j'ai récupéré par exemple pour faire la texture du manche euh, des des trucs antidérapants pour baignoire. Euh, parce que c'était ah oui. parfait pour la texture, donc il y a un peu cette idée là, euh, mais par contre non non, j'ai jamais bossé ça, c'est juste que c'est un truc qui, qui m'éclate. J'aime bien regarder des vidéos de temps en temps de, de fabrication de props, et je me suis tiens j'aime bien, c'est rigolo, euh, je vais en faire. Quand Roxy dit j'aime bien regarder de temps en temps des vidéos de fabrication de props, ça veut dire qu'elle a vu l'intégrale de Dame Savage. Euh, ouais. Oui c'est-à-dire que j'ai regardé plus de 300 heures de fabrication de props euh... ouais, ouais, donc, <rire> Bon voilà, donc tu as quand même bossé le sujet avant de te lancer parce qu'on voit quand même que, au regard du résultat des couches de machin et tout on voit quand même qu'il euh, y a du travail quand même en amont là-dessus et en tout cas ce que je trouve bien euh, par rapport à ce que tu as expliqué depuis le début de la soirée et, et notamment là aussi c'est que tu fais, euh, tu, tu les as offert ces trucs-là ouais. à ta communauté c'est un peu comme dire bah, je fais du YouTube mais je ne me force pas je me fais plaisir si ça peut m'apporter un peu plus, ben je prends. Mais voilà, c'est faire les choses par plaisir, et quel que soit le support, que ce soit un écran plat ou, ou simplement tes mains pour faire des objets. Ouais. Bah en fait, c'est aussi du donnant-donnant. C'est-à-dire qu'il euh, y a les gens qui, aujourd'hui, me, me donnent de l'argent pour que je puisse faire ce que, ce que je fais. Donc, je trouve normal que s'il y a des choses concrètes euh, que je peux rendre à la communauté, ben que je le fasse. Euh, par exemple, justement, il n'y a pas très longtemps, on a commencé à mettre des, des sub-goals sur, euh, sur Twitch. Dès le départ, quand j'ai parlé des sub-goals, euh, moi, l'idée, c'était que s'il si y a suffisamment de sub-goals atteints, bah, du coup, je donne des giveaways en échange. Tu vois C'est pas juste je prends les sub-goals et c'est super, et j'ai de l'argent, et, et c'est trop cool. Il y, y a forcément du donnant-donnant. Je ne peux pas faire autrement. Ouais, je comprends. Ouais. Et du coup, c'est vrai que quand on a pensé à fabriquer la grenade, euh, Moi, je me suis, enfin, on s'est dit mmh. tout de suite, très vite, euh, bah tiens, il y a des gens qui nous tiennent sur Tipeee. Bon, bah, la grenade, ça va être pour les tipeurs, on prend, on prend les, ce qu'on fabrique et c'est offert aux tipeurs. C'est ça. Ouais, non, c'est même pas posé de question quand ça nous est venu. Euh... Assez naturellement, Mais par contre, c'est rigolo, toujours les, les compliments sur les propres, parce que moi, je les trouve très moches. J'en suis pas du tout satisfaite. Donc je trouve ça toujours alors, très rigolo. Est-ce que quelqu'un est que quelqu fait mieux C'est la question. Parce que moi, j'ai pas trouvé... J'ai cherché, du coup, après, euh, des vidéos de, de, de mecs... Euh, alors, des maquettes, il y en a. Genre, les maquettes mmh. pures de vaisseaux, il y en a qui sont très bien réussies. Il y en a, c'est carrément du... du... Euh, pas du craft comme on dit déjà du scratch, euh, fait à partir de boîtes à rabiot et d'autres qui ont fait ça en modèle 3D. Mais euh, en matière de, de réalisation de propres, comme tu dis, hein, vraiment des objets euh, relatifs à, au lore de Star Citizen, moi j'ai pas vu, mais on peut peut-être s'inspirer de chaîne, je sais pas, j'ai pas vu. Non, j'en ai pas vu, euh, j'ai vu. vu quelques personnes sur la communauté qui ont proposé des trucs dans Citizen Spotlight euh, pour montrer ce qu'ils qu avaient fait, mais effectivement il n'y a personne qui fait de, de vidéo là-dessus, c'est un peu pour ça que je voulais en faire, mais pareil, il y, y a des grosses problématiques de temps, et ça par contre je le vis assez mal là-dessus. Mais euh, pour, pour la qualité, en fait, le truc, c'est que je suis très, très, très difficile avec moi-même. Je, je, je m'impose... Pas euh... qu'avec toi-même. Oui, pas qu'avec moi-même. Il <rire> <rire> y a Eno qui subit, il faut être honnête. Mais, mais, mais justement, vu que c'est compliqué à, à mettre en œuvre, euh, tu, tu l'as mis en suspens, euh, ce format de, de création de props où Tu comptes y revenir ou euh, ou... Fait, Je vais laisser répondre, Je, je vais faire la, la, la version longue, c'est-à-dire que... Euh, euh, le le propre suivant qu'on voulait construire, c'était un coda, ouais. sauf que, comme Roxy justement le disait, est très exigeante avec elle-même et avec ce que le, le contenu qu'elle laissait laissé le fournir et de ce qu'elle a envie de faire, il fallait que le coda, le coda soit, pas fonctionnel, mais soit s'ouvre pour pouvoir le recharger comme un vrai coda, et donc je me suis lancé dans la modélisation 3D d'un coda avec un mécanisme d'ouverture. Ah oui, quand même. Enfin, là, on parle d'une un... arme, on est bien d'accord. Hein. Oui, En taille réelle, En taille ouais. réelle. Et en fait, on voulait qu'on ah ouais, puisse l'ouvrir et mettre les, euh, les balles de coda dans le barillet. C'est ça, on voulait sortir sur le barillet, barillet, mettre les balles, remettre dedans. Et remettre le barillet. Oui. Pas, pas qu'il tire. C'est ah, pas interdit par la loi, ça <rire> Non, parce qu'il tire pas. C'est vraiment juste non, mettre des fausses balles en plastique ouais. dedans et tout ça. Et euh, spoiler, j'ai jamais réussi à finir la modélisation parce que euh, juste, en fait, le... le... Le coda d'origine qui est dans le jeu, au niveau du mécanisme, n'est pas viable, il clippe. Ouais, il y a un peu de magie. Il euh... y a un peu de magie. Mmh. Et donc régler des problèmes de mécanique, euh, moi je ne suis pas du tout ingénieur, je ne suis, je suis euh, fais pas du dessin informatique à la base, mmh. je n'ai aucune formation là-dedans, donc là dev... c'était trop dur pour moi. Donc on est revenu sur le, le couteau euh, CitizenCon il y a ouais. quelques temps déjà. Celui-là de lames. Celui à deux lames avec les, les lames qui, qui font un peu de lumière, où là déjà il y a, il y a une progression, mais ça va, c'est que de l'électronique, c'est un peu d'électronique à intégrer dans le truc. Mais où en fait, moi entre temps, j'ai changé de logiciel pour euh, pour modéliser, donc je me suis formé sur Blender, et du coup là il faut que je reprenne toute ma modélisation pour euh, pour remodéliser entièrement le, le couteau sur Blender. D'accord. Ouais, Parce que si, sinon il euh, faire par exemple un MobiGlass, un MobiGlass qui bug pas, ça serait sympa non <rire> En vrai il y aurait des techniques mais euh, ce serait de la, de la pure magie c'est pas forcément fun. C'est-à-dire que si tu voulais faire un mobiglas, euh, tu pourrais prendre un, un appareil qui projette de, de, de la lumière et le faire en bracelet, mais il faudrait une espèce d'énorme ventilo en fait qui tourne très très vite au-dessus pour réussir à faire quelque chose de. d'holographique, mais ce serait assez cheap et pas forcément euh, rigolo. Ouais, ou, ou un plexi. Euh, ouais. Ouais ma Plexy à trimballer en permanence, tu vois, c'est pas le truc <rire> le plus fun du monde. J'ai un peu mes glaces c'est un domaine de la création de contenu, parce que c'est du contenu euh, qui est très peu exploité. Enfin, moi, je sais que je m'abonnerai à une chaîne qui ferait que ça ou qui ferait euh, beaucoup de vidéos là-dessus, parce qu'évidemment, c'est beaucoup de travail, mais c'est super intéressant. Et puis, ben, on est tous un petit peu comme ça, euh, fans des, des objets dans <coughs> Star Citizen, d'autres supports, d'autres jeux vidéo, c'est pas la question. Mais euh, après, je, je suis d'accord que quand on fait les choses, on a, on a un petit côté perfectionniste et qu'on n'est jamais content. Alors si en plus, il faut les montrer aux autres, au risque qu'on se dise, bah, est-ce que tout à fait c'est pas Jojo, euh, oui je peux comprendre que les, les, les difficultés, oui tout à fait. Mais, mais, mais comme disait Marelle, je suis pas sûr que tu, vous souffriez d'une comparaison dans le sens où euh, c'est un peu une niche euh, les, les props dans Star Citizen, on voit beaucoup plus de cosplay euh, que, que des props. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais effectivement. c'est C'est très chronophage. chronophage et en, en vrai je pense que si je devais me, me mettre à, à fond sur les proxys et en faire plus, ce serait forcément euh, au prix d'autre chose, c'est-à-dire que si aujourd'hui ah oui. je faisais du props, ça voudrait dire par exemple que j'arrêterais les trades. Évidemment, évidemment. Oui. Donc oui. c'est c'est un choix et, et oui. c'est compliqué. Star Wars, on voit les fans de Star Wars qui réalisent ça justement à tous les niveaux. Depuis, depuis très longtemps, ils réalisent des casques, réalisent des sabres, des machins. Donc moi, je pense que l'univers de Star Citizen, qui j'espère, d'ailleurs, va, va même créer des codes qui seront plus tard copiés par d'autres, qui sont vraiment des choses qu'on n'aura jamais vues, pourra en fait donner l'envie à, à, des, à des personnes de, de, de créer des objets du jeu. Moi, je trouve que c'est quelque chose de J'espère, genre... j'espère vraiment. Genre le casque, euh, le casque poubelle sur la tête, comme euh, Thurston. <rire> Par exemple. <rire> il ne veut rien, il fallait le faire, il y en a un qui l'a fait, mais il l'a fait. Il l'a hein. <rire> ouais. Mais il fallait le faire, il fallait le faire. Ça, je on avait, que on avait pitié pour lui mais voilà. <rire> et les autres les autres les autres casques relèvent peut-être trop de difficultés dans la réalisation par rapport à peut-être un casque Star Wars je, je n'oserais pas comparer les deux mais il y en a certains qui sont évidemment extrêmement élaborés donc voilà. en, en fait il y, y a une autre... Bah, attends, vas-y je te laisse euh... Je te laisse le dire. Le casque, en fait, il y, y a un projet de casque qui traîne dans, un, dans, un, dans le placard à roxy sur sa gauche, le placard imaginaire dans lequel elle range ses idées. Parce que, comme elle le disait, en fait, c'est qu'elle elle part toujours très, très loin dans ce qu'elle veut faire. Et le, le problème, c'est que le casque, en fait, on, on voulait un casque qui s'ouvre. Euh, de façon motorisée. Pire que ça, c'est le, le casque pirate, en fait, celui avec l'espèce le, de chèche euh, par-dessus. En fait, on voulait qu'il y ait des caméras euh, au niveau des yeux qui filment l'extérieur, des écrans à l'intérieur pour euh, retranscrire l'image, euh, un vocodeur au niveau du, de la bouche avec des haut-parleurs pour pouvoir justement sortir de la voix et euh, qui puisse éventuellement effectivement s'ouvrir. Euh... Oui, ça, en une journée, voilà. oui, c'est faisable. ouais, ouais carrément. <rire> Même le matin, je te fais ça. <rire> le matin, on se retrouve. Avant le petit-déj. <rire> voilà, voilà, voilà. Effectivement, tu, tu vois, grand. Hein oui. Enfin, c'est bien oui. de se donner des objectifs. Euh... Ouais, ouais. Euh, mis à part ça, euh, <coughs> moi, ouais, on a fait un petit peu le tour des, des sujets relatifs euh, à, à la création, euh, la création euh, sur ta chaîne. À côté de ça, oui, je demandé si tu jouais un petit peu euh, avec Inorel à Star Citizen, <coughs> solo. mais vous ne faites pas que ça, parce que moi, euh, je me souviens qu'avant ta, ta première chaîne, tu avais déjà fait des vidéos, avant, peut-être sur mmh. une autre chaîne, je ne sais plus c'était la même, sur la moto, par exemple. Tout à Et fait. Là, là, vous êtes quand même passionné. En, vous n'êtes pas que passionné par Star City euh, bah, Je suis passionné par euh, quasiment tout ce qui existe. Je suis passionné par la musique, euh, par le jeu vidéo, par la moto, par la construction. <rire> j'aime bien la mécanique un peu aussi. Euh, j'aime le codage. <rire> la science. La science, voilà, j'aime énormément de choses. Euh, ça vient très probablement euh, de mon autisme, justement. Mais euh, je suis une grosse touche à tout. Alors, ça ne veut pas dire que je fais euh, tout bien. <rire> Mais j'aime toucher effectivement à énormément de choses. Mais même Eno, en vrai, à pas mal de de de, de sujets qu'elle qu aime aussi. Je te laisse en oui. parler. Oui, merci. Non, mais c'est vrai que moi, j'avais fait quelques vidéos de moto aussi. Je trouvais ça rigolo de foutre une mode, une, une vidéo sur le casque, une une GoPro sur le casque et d'aller filmer. Après, je trouvais ça très, c'est très long en fait les balades moto. Moi, je suis pas, je roule pas non plus. Euh, je roule, je roule tranquille, donc c'était très compliqué à monter pour trouver des choses un peu intéressantes pour faire vivre la, la chose. Donc j'ai arrêté aussi. Euh, les coverhead, peut-être mon, mon... Les coverhead, moi j'aurais bien aimé continuer les, les, mm. les vidéos sur les, les reprises musicales. J'étais très impliqué dedans au niveau de l'écriture. C'était mon idée à la base, cover mm. coverhead. Où je me disais, il bah, y, y a plein de gens qui écoutent des reprises, ils ne le savent même pas. C'est quand, quand même bizarre. Et des fois, moi, il y a des chansons, je pensais connaître l'original, en fait, je, je me suis aperçu que l'original était déjà une reprise. Et donc, je me suis mis à fouiller comme ça. Et donc, on avait fait sortir, je crois, 4 ou 5 épisodes sur euh, des. Euh, sur des chansons. C'est vrai que quand tu trouves des reprises, deux reprises, deux reprises, deux reprises, reprises c'est vrai que c'est intéressant, c'est bah, arrêt... découvrir, euh, et, et dans des styles très différents, ça, quand même. Bah, Aretha Franklin avec Tainted Love. Hein. Tainted Love d'Aretha Franklin. Oui, oui, oui. <rire> C'est un très bon exemple. Mais oui, non, Mais... effectivement, on a plein passion. Vous n'avez pas de passion. Et est-ce que vous avez acheté des motos de Star Citizen Oui, ah, <rire> tout de pardon. suite Et, et qu'est-ce que vous en portez, franchement moi je ne montre ah, pas sont... m'intéresse pas. Est-ce est est est qu'elles sont couleur citrouille <rire> comme, euh, comme ta moto, <rire> Miss citrouille rouille euh, mi <rire> Non, non, non. Euh, bah, alors, ce que j'en pense, bah, je répondrai quand je les verrai. Hein. Pour l'instant je ne peux pas en penser grand-chose, c'est des jpeg. Mais euh, j'ai hâte de voir euh, ce que ça va donner. Vous, vous organisez des, des petites courses comme ça de, de moto euh, avec, euh, avec la RSI euh, votre... Ah oui, vous parlez des Dragonfly comme moto. Okay. Euh, non, non, pas trop, non. non. C'est pas une moto le Dragonfly. Ah bah non, noir. je trouve, je trouve ah, pas plus le... Mais même le Nox, hein, pour moi, c'est pas vraiment une moto. Ah bon Bah non, ça n'a pas de gros. Ah oui. C'est pas une moto. Où avais-je la tête <rire> <rire> c'est vrai que c'est euh, bon, ce qui se rapproche le plus de, de moto dans, dans Star Citizen. Oui. Toutes les, les mentalités sont différentes. Dragonfly se fait très Harley, euh, on a une façon de se tenir un peu comme un poireau. <rire> euh, là, voilà, mais, mais vous organisez pas des, des choses comme ça, des courses ou... euh, Si, ça nous arrive, on a déjà fait des courses en URSA ou en Cyclone. Euh, c'est vrai que avec ces véhicules-là, on ne l'a pas encore fait. Ça viendra peut-être un jour, surtout que en fait, depuis qu'ils ont changé le modèle de vol des, des véhicules au, au sol, pour euh, façon de parler, un hein, modèle de vol, mmh. euh, je trouve que c'est devenu plutôt agréable par rapport à avant. C'est un, un peu plus sympa, un peu plus terre-à-terre. Euh, du coup, c'est peut-être quelque chose qu'on qu se fera très certainement. C'est vraiment dans, dans les trucs qu'on fait. Donc. Allez, oui. Toujours pour rester dans le in-game, euh, nous au sein de la Corpo, alors c'est une Corpo euh, essentiellement masculine parce que camionneur de l'espace, euh, euh, avec les blagues de camionneurs qui vont avec, il n'y a pas beaucoup de filles, étrangement. Euh, on néanmoins en a on a tout, quand ouais. même tout, a <rire> non, disons ça frise des... le zéro il y a cependant, des <rire> cependant il y a quand même on a quand même des personnages féminins vous, vous c'est plutôt euh, vous avez des personnages féminins des personnages masculins vous alternez vous alors moi dans le jeu dans Star Citizen précisément euh, j'ai un personnage féminin dans le jeu vidéo de manière générale j'en ai pas grand-chose à cirer, euh, bah, ceux qui me suivent le, le savent, j'étais une grande joueuse de, de WoW, euh, et en fait dans les MMO j'ai tendance à faire des personnages très RP, donc c'est-à-dire que euh, je vais lui créer un background, je vais faire un pseudo-RP, et euh, du coup le, le genre suivra très certainement le, le RP de ce personnage, donc le, le genre je m'en fous. Euh, par contre, c'est vrai que dans, dans les jeux solo, où je peux choisir, type Squadron 42, il y a de très très très très, très fortes chances que, que je fasse une fille quand même. Voilà. Et donc pareil. Oui, plutôt, plutôt pareil. Après moi, dans Star Citizen, en fait, je, comme le personnage est reset régulièrement, j'avoue que je, je passe très très vite le, le créateur de personnage parce que je suis nul avec un créateur de personnage, je fais des trucs moches. C'est un Puis même, receté ré tous les trois mois, tu s'y attaches pas. Tu... C'est ça, ouais. c'est ça. Donc... Euh... Et en attendant euh, que Star Citizen sorte, euh, c'est-à-dire, euh, on ne sait pas, euh, est-ce que vous, vous attendez d'autres jeux euh, Comme par exemple, sans vous influencer, Cyberpunk 2077 Ah ou... oh, oh ben ça alors Je m'y attendais pas, ce, ce nom-là. <rire> euh, bah oui, oui, oui, Cyberpunk, évidemment. Euh, là, il y avait The Last of Us, que j'attendais vraiment, vraiment, vraiment énormément. Euh, c'est pour ça que j'ai hâte de le, de le finir. Mais là, j'ai eu du monde à la maison, donc c'est pour ça que je n'ai pas du tout stream. Euh, parce que j'ai une vie sociale. <rire> non mais je suis contente. Ça fait dix ans que j'ai pas une vie sociale. <rire> euh, donc ouais, non, non, il y a des jeux effectivement que j'attends. Euh, là, par exemple, en vrai, Shadowland, la prochaine extension de vous, WoW, il y a de très fortes chances que, que j'y joue. Euh, après cette année, les grosses sorties que j'attendais sont plutôt toutes passées. Je pense que les prochains sur la next-gen de, de console, par exemple Horizon, euh, Ratchet and Clank, Spider-Man, des trucs comme ça qui, qui, qui sont des jeux que j'aime bien. Que, que, des jeux que j'aime bien consommer. Euh, et voilà, donc moi, ouais, ouais, non, il y a, a d'autres jeux euh, à côté pour moi. Et... Oh. Pareil, euh, moi okay. je suis oui, sur Bannerlord. Ah. Sur Mountain Blade 2, j'avais déjà épuisé le premier euh, dans tous les sens, modé, sans mode. Euh, absolument partout. Et là, le, je crois qu'il y a le, le prochain Total War qui me branche bien. Je, je suis bien branché RTS, moi, à côté. Et du coup, est-ce que vous sentez l'envie, des fois, parce que vous créez du contenu, donc ça se voit, machin, vous y passez beaucoup de temps à préparer. Est-ce que des fois, vous avez dit, bon, là, je lâche pendant une, deux semaines, trois, trois semaines, un mois, je, on arrête parce que là, on n'a plus envie. Ou alors, ouais. que le fait que vous fassiez à deux, ça c'est un levier de motivation. Non, non, non, vraiment. Euh, surtout moi, j'ai vraiment besoin de ça. Mais là, c'est vraiment lié au handicap. Hein, vraiment, c'est sûr et certain. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à être euh, euh, réglé, à avoir des plannings, des choses comme ça. J'en suis incapable. Et donc, je fonctionne plus facilement avec des coups de bourre où je vais streamer tous les jours pendant pas mal de temps. On va sortir des vidéos et des trucs comme ça. Et par contre, après, je vais peut-être avoir besoin d'une pause pendant une semaine où je vais faire juste l'inside, juste le Galactic News et rien d'autre. Mais Je pense que tu as raison. et Je pense que c'est aussi notre façon de bosser. Les, les plannings, c'est très compliqué pour nous. On, on, on bosse mieux sous pression. Donc, le, le, le dernier gros coup de... Vraiment énorme coup de bourre dont je me souviens, c'était l'année dernière, la vidéo du... Ah, les anniversaires des Où il y avait une vidéo par une, semaine, euh, enfin par avait, jour. Il hein. y avait une vidéo par jour où là, on abattait pendant une semaine, à la fin, on était morte. Où il y avait la vidéo avec le, le tuto mm. de vol. En, ouais, le tuto En vis -vis. papier craft entièrement fait sur After ah, oui, non, celui était On génial. a rushé en six jours. Non, trois 3 jours. En 3 jours, ouais. On l'a faite en 3 jours, celle-là. Oui. Ça a été euh, ben, tout dessiner, faire, le... faire toute l'animation euh, sous... Je sur crois réflexe. que ça a eu beaucoup de succès, il me semble. Euh, alors, ça a beaucoup plu, mais ce qui est, ce qui est très rigolo, c'est qu'à la base, on avait créé cette vidéo pour participer à un concours sur Internet qui s'appelle Pouce d'or. Et. Euh... <rire> Pas <rire> Ça fait un, un flop complet, je, pour, pour être très honnête avec vous, je l'ai très mal pris, parce que quand j'ai vu ce qui a gagné, je me suis dit, ok, d'accord. Et euh, les, copinage, les arcs... copinage, moi je dis Non, non, je pas envie de rentrer là-dedans, mais <rire> non, là, pense... ce qui m'a fait chier, c'est l'argument qu'on m'a sorti en mode, oui, tu n'as pas expliqué ce que c'était Star Season. Ben non, vous avez dit de faire une vidéo normale, hmm. comme si je faisais une vidéo de tous les jours. Et du coup, je vais pas expliquer ce que c'est Star Citizen dans une vidéo, juste pour un concours, quoi. Ça n'avait absolument aucun sens. Et donc, je trouve ça débile, j'ai très mal pris, et du coup, je dis, bon, allez vous faire voir. <rire> <rire> euh, je, je repensais tout à l'heure, que tu, tu, euh, comment dire, tu fonctionnes un peu par coup de cœur, sous pression aussi, sans planning, mais euh, les, les temps de pause que tu veux te ménager... Euh, est ce que tu vous avez l'impression d'avoir une espèce de comment on pourrait dire une pression des followers une pression une attente de votre communauté Genre, si je lâche le pied pour ça ils vont peut-être euh, m'en vouloir ils vont peut-être partir ou voilà, est-ce que vous ressentez une pression ou au contraire euh, aux f alors on va faire un peu de sociologie euh, la pression sociale ce qu'on appelle la pression sociale c'est une chose euh, qui repose sur les épaules des gens sans que personne n'ait besoin de dire quoi que ce soit. Euh, C'est soit imposé par des constructions sociales qu'on a eues au fil du temps, où on a enregistré des mécanismes qui euh, nous nous mettent des, des, des, des constructions, des images dans la tête. Donc par exemple, euh, si je ne travaille pas assez, je suis un fainéant. Si je suis un fainéant, je ne mérite pas mon salaire, ce genre de choses. Et donc on a tous plus ou moins des pressions sociales qu'on se construit. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément quelqu'un qui vient nous dire quelque chose. En ça, oui, euh, des fois quand je fais des pauses, effectivement je le vis très très très très mal. Chaque fois que je prends des temps de repos, je le vis horriblement mal. Je sais que j'ai besoin de le faire euh, pour pas péter un plomb. Mais j'ai l'impression d'avoir ce truc qui flotte au-dessus de moi, effectivement. De me dire, je, je dois quelque chose à mes viewers, je dois un temps de stream, je dois un quota de vidéos. Euh, mais sans que personne ne me dise quoi que ce soit. Personne n'est jamais venu me dire euh, dans mes viewers, euh, c'est quand que tu sors ta vidéo, ça va pas assez vite, euh, on te paye, tu nous dois quelque chose, c'est jamais arrivé. Malgré tout, je, reçois que, je ressens quand même ce, ce truc-là. Oui, c'est difficile de faire la part des choses, surtout quand tu t'impliques à fond dans un projet. Enfin, mm. ça, ça en fait, c'est euh, très clair ce que tu as dit. C'est euh, très très clair. Euh, Ma, on voulait parler aussi de Supermassive Whitehall. <rire> Peux-tu me parler de la création à génération aléatoire et dynamique conceptuelle les gens, les gens qui dorment. attends, je vais réveiller euh, les colossus parce y a derrière. Là, on va rentrer dans le bois dur. Là, là c'est chêne. Là, on rentre dans le chêne. Donc là, on a, on a parlé de l'intro. <rire> Donc, euh, je déteste le sérieux. Je, je déteste vraiment le sérieux. J'ai dû m'y mettre euh, par rapport aux vidéos Star Season parce que je il y il y avait un côté un peu plus professionnel, on va dire. Mais le, le sérieux, ça me fait chier au plus haut point. <rire> Donc, du coup, euh, à l'époque, justement, on réfléchissait à une espèce de, de concept avec Eno, parce que on ne voulait pas se cantonner à une seule chose. On voulait ce côté chaîne YouTube euh, où on voulait mettre tout ce qui nous passait par la tête dedans. Vous remarquerez, que cest la rotule. En vrai, c'est resté un peu dans, dans cet esprit-là. Euh, et donc, du coup, on cherchait un nom de chaîne qui pouvait retranscrire ça. Donc, il y avait le côté, euh, un trou noir, c'est quelque chose qui aspire tout. Et un troublant, c'était quelque chose qui rejetait tout. Donc super massive white hole. Euh, sachant que je suis passionnée d'espace, il y avait déjà des petites notes. D'ailleurs, en vrai, si vous suivez toute ma carrière, vous verrez qu'il y a toujours des indices qui traînent à droite à gauche de ce que je vais faire plus tard. Toujours. C'est assez rigolo. Et donc, voilà, il y avait ce délire d'avoir une chaîne YouTube où on pourrait, on pourrait mettre tout ce qui nous passe par la tête, peu importe le sujet, et voilà. D'ailleurs, il y, y, avait, y avait un clip qu'on avait refait. Oui, pour faire, pour je, je suis fan de ce clip. En vrai, vous pouvez le partager dans la commu. Je vais <rire> voir si, si je vous le retrouve. Un lip -tub, je, je suis fan ouais, de ouais, ce mais truc. Le lien. Je vais chercher ça. Mène-nous le lien qu'on puisse un petit peu apprécier. Euh, il est notable d'ailleurs que dans la communauté francophone, celle qu'on connaît, ceux qui parlent français, euh, il y a beaucoup de passionnés, et pas chez, seulement chez les créateurs de contenu, de tout ce qui est relatif à la science ou à l'univers spatial, euh, aux extraterrestres, ou je ne sais quoi. Euh, C'est vrai que forcément, on se retrouve sur les mêmes jeux et on se retrouve aussi euh, à, un, un petit peu euh, imprégné de cette culture-là ou euh, à lire des articles ou... Carrément certains à s'intéresser à des phénomènes extrêmement pointus relatifs à la science. Oui. Est-ce qu'il n'est pas mon cas d'ailleurs, mais bon. Je... <rire> c'est vrai que vulgariser, synthétiser des informations complexes et les vulgariser, transmettre ce, ce genre d'informations, c'est extrêmement chronophage. Oui! Donc on ne saura pas ce qu'est la, la création, la génération aléatoire et dynamique. Mais bien sûr que si En fait, euh, tu, tu picoles euh, des doses extrêmes d'alcool, euh, tu fumes quelques drogues, tu bois un peu d'absinthe, et euh, tout ce qui te passe par la tête, tu le couches sur le papier sans aucune euh, réflexion critique sur ce que tu es en train de créer. Euh, tu laisses tomber le préfrontal, et puis hop c'est ça. Par exemple, je pourrais vous raconter l'histoire d'un mage bouton qui s'est re retrouvé emprisonné dans, dans une pierre après avoir joué de la flûte enchantée euh, que lui avait euh, proposé une sorcière qu'il avait croisée sur un chemin un petit peu euh, plus tôt. Euh, cette dite sorcière qui d'ailleurs connaissait euh, Benoît le pianiste, hein, le, le célèbre le qui travaille euh, dans l'auberge du coin. Euh, et en fait, euh, pourquoi elle a rencontré ce pianiste un jour C'est parce qu'elle a pris une pierre sur le pied, il passait par là, il a dit ça tombe bien, je sais jouer du piano, ça va guérir votre pied. Et c'est comme ça que Mathieu, malheureusement, a perdu euh, sa grenouille dans les temps, choqué par cette Alors, situation incongrue, hein, n'est-ce pas <rire> On avait dit pas d'alcool ce soir, moi j'ai prévu. Hein. Oh, on oh, a mis une pièce dans le biniou, c'est parti, là. <rire> De toute façon, j'ai l'alcool, là. Hein. <rire> en tout cas, oui, on voit un peu le concept, quand même. Hein, ouais. Merci pour le la, pour le partage des vidéos. De... Bon, mon petit mage. Euh, ouais, ouais, on a fait à peu près le tour. Euh, voilà, moi, il y avait vraiment, enfin, les choses que j'attends vraiment, c'est les, les, les choses euh, qui s'orientent vers le RP. J'espère vraiment que vous allez maintenir euh, ces, ces, petites, euh, ces petites perles que vous nous pondez de temps en temps. Euh, à votre rythme évidemment. Euh, Marel en a parlé un petit peu tout à l'heure. Euh, des idées peut-être un peu concrètes à nous présenter sur des des projets ou ça reste vraiment flou pour un ça. Alors, j'aimerais euh, et c'est pas une connerie, j'aimerais. Il y a il y a il y a un projet qui me tient très à cœur. Euh, et qui nous fait vivre aujourd'hui et qui nous prend, énormément, qui nous de prend temps. énormément de temps et un jour ça viendra et j'aimerais que ce jour vienne mais je peux pas en parler et ça c'est la grosse frustration parce que ah, c'est dur et, et surtout, Mais non pour... c'est pas dur moi je fais Il faudra attendre un encore un jour, à... quelques temps avant qu'on en parle pense qu'on n'en parlera pas avant moi T'entendais pas il y a quelqu'un qui parlait pas entendu Vas-y vas-y vas-y Vas-y Eno, euh, Non Non vas-y Ouh C est, c est, bah, on t'a coupé dans ton élan. Ah Il ouais. n'y a pas de ouais. problème. Non mais ouais, c'est un projet qui va nous prendre énormément de temps et nous on a fond dedans. Euh comme dit c'est quelque chose qui nous permet de vivre et il y a, y a que ce côté frustrant parce que forcément il y a juste ma parole et les gens le voient pas forcément donc tout ce qu'ils ont vu parce que ça c'est un truc qu'on n'a pas forcément parlé soir mais notre rythme de production de vidéos a beaucoup baissé par rapport au, au début de la chaîne aujourd'hui on a quoi on a deux vidéos en gros par semaine alors qu'à un moment on en avait quasiment quatre donc forcément ça ça a beaucoup baissé alors c'était pas forcément un rythme très intelligent non plus euh, non. à à soutenir mais c'est parce que voilà, il y a des choses qui se passent derrière et, et qu'on a envie de faire, mais aussi qu'on n'a pas le choix parce que justement on doit vivre, on doit avoir une source de revenus. On doit ça, vivre. et puis du coup, on faut avoir une source de revenu. Et c'est vrai que du coup, moi, à l'époque, j'arrivais à, à prendre une semaine, deux semaines pour faire des montages vidéo, de pour bosser à fond sur de, des effets spéciaux, des choses. Aujourd'hui, c'est plus compliqué parce que justement, j'ai ces, ces activités-là derrière aussi qui me prennent énormément de temps. Et surtout que vous bien avez bien un bien petit... Ouais, Vas-y. Non, non, vas-y, toi. toi. Euh, c'est vrai que vous avez un, un, un petit côté, quand même, euh, David Bowie. Hein. Vous touchez à tout, c'est multimédia, ça touche des, des côtés artistiques foufous, il euh, y a un gros boulot derrière, enfin voilà, ouais, ça peut se comprendre, hein, que ce soit très chronophage, ouais. mais c'est euh, euh, bah, jouissif, quand même. est-ce euh, est qu'il faut toujours proposer, euh, non pas, je ne parle pas du contenu, mais de la forme des vidéos, moi, j'y connais rien, évidemment, euh, il faut des effets spéciaux, il faut de plus en plus de moyens, de, de, je sais pas moi, de trucs verts derrière, machin, pour que ce soit, ça fasse très professionnel. Est-ce que pour exister, il faut proposer un, un, un, un habillage en fait, euh, quasi professionnel Alors l'habillage en soi, non. Il y a des trucs et astuces aujourd'hui qui sont très faciles, mais qui sont devenus un impératif. Et j'en parlais justement dans la vidéo Le droit de débuter. C'est qu'aujourd'hui, en gros, tu es obligé d'avoir un très bon son et une caméra 4K. En vrai, sans ça, ça veut pas dire que tu peux pas réussir sur YouTube, hein. mais on va te faire chier et tu seras pas dans les meilleurs sur YouTube. Alors, nous, c'est n'est pas notre objectif d'être les meilleurs sur YouTube, mais sans ça, tu sais que tu n'y arriveras pas. Et c'est triste parce que moi, ce qui m'intéresse plus, c'est le contenu plutôt que la qualité. Euh, la qualité, l'habillage, quoi. Alors, il y a des limites. Hein. Forcément, si le truc est inaudible, bon, bah, voilà. Mais non, je pense qu'il y a vraiment des impératifs de ce côté-là. Les effets, c'est vraiment, nous, on se les impose parce que ça nous fait marrer. En fait, ce, tout simplement, par exemple, le Science of Earth, on est fan de, de Cosmos, mais, de l'émission oui, Cosmos. Avec Neil de Castellan. C'est ça qui nous fait rêver. Et nous, ce qu'on a envie de faire, c'est notre modèle, c'est ça. Donc, on n'a pas envie de... de de de juste faire un texte et le le, le pondre comme ça euh, on n'a pas voilà, envie truc cheap quoi ouais. c'est ça un truc qui fait cheap on a on a envie de faire des vidéos dont on est fier et euh, qui bluffe un peu les gens c'est-à-dire d'avoir des des petits effets spéciaux euh, enfin même des gros effets spéciaux et d'avoir ben les les les planètes c'est nos planètes les les machins et du coup d'avoir cette cette cette réalisation là aussi quoi ouais. Enfin, vous mettez la barre à haut avec Cosmos. Ah, bah ouais, le, mais. Le nouveau Cosmos. Sur carte Sagan, c'était déjà un peu plus cheap, mais. <rire> bah, il n'y avait pas les moyens techniques non plus à l'époque. Mais ouais, non, non, on est fan de ça. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup réfléchi. Et pareil, en fait, on a vachement downgradé le format. À la base, on voulait partir sur une espèce de reportage de 45 minutes. Et tu vois, ça, ça finit justement sur une vidéo de 10-15, parce que euh, pour rester dans, dans un format réaliste, en fait, par rapport à nos moyens techniques. Mais après, par exemple, dans, dans, dans, dans un monde parfait, moi, mon rêve, ce serait de créer l'entreprise roxy rotule avec 15 personnes derrière. Ça, ce serait mon rêve, pour pouvoir proposer les formats que j'ai en tête, tels qu'ils sont en tête, et pour pouvoir proposer quelque chose à la communauté, justement, qui est à la hauteur de mes ambitions. Ça, c'est vraiment quelque chose ah, allez, que, que j'adorerais. Allez, chiche <rire> Merci pour le spoil, merci. merci. <rire> ça, ça, ça se fera peut-être même avant la release de Star Citizen. Hein. J'aimerais, en vrai, j'adorerais, mais... Bon. mais par exemple aujourd'hui tu vois on peut prendre personne parce qu'on n'a pas les moyens de payer des gens j'adorerais tu vas dire voilà on prend un monteur et machin mais on peut on peut rémunérer personne et ça c'est hors de question que je fasse travailler des gens si je peux pas leur payer un, un salaire total, quoi. Ça, c'est quelque chose, je, je me refuserais. Le, le regard mauvais que euh, te euh, lance Eno. Euh, non, non, c'est comme ça. Enfin, tu fais croire que tu vas payer les gens, mais tu leur rien. <rire> bah, <rire> évidemment. <rire> euh... euh, le désespoir d'Eno, là, ça sent le Vas-y, Eno. Non, en fait, je me demandais, il y a, a, a, a peut-être un truc qu'on peut spoil. C'est, moi, j'ai une envie. Euh, ce serait de faire quelque de temps en temps des tutos Blender ou des tutos sur ce genre de choses mmh. ah oui, pour, ouais, pour ouais. expliquer aux gens bah, les des, des aspects euh, justement de, du travail de CGI qu'est-ce que c'est de la création 3D qu'est-ce que c'est du méchage euh, peut-être aller voir l'expérience de... ouais. pourquoi on peut pas juste changer une texture pourquoi on peut pas juste changer une texture euh, pour pour colorer un vaisseau qu'est-ce que ça implique de colorer des parties de vaisseau et euh, peut-être aller voir du, coup, des, ouais. du côté des moteurs graphiques, de qu'est-ce que c'est qu -ce que un moteur graphique et des choses comme ça. Peut-être plutôt sur Twitch, et sous forme de discussion une fois par mois. Ouais, ou je pense comme que ça serait, là, ça serait plutôt ça. sympa avec une rediffusion bien sûr sur YouTube. Mais ça, j'aimerais bien faire. Un petit et... côté, euh, Colin, Dev, Colin Dev, où ils il partent sur un projet et avec le public, enfin avec les, la commu, ils... Ils expliquent un peu une technique, ils vont créer une créature ou ils vont, euh, ouais, en même ça, temps, ils ouais. expliquent des choses. Euh, C'est ça. On se rend pas compte. Mais il y a encore aussi un autre truc que j'ai oublié. Il euh, y avait euh, le, un, un autre projet de, de reportage aux États-Unis. Bon là, alors les programmes ont, ont un peu changé avec avec le Covid, mais à la base, on voulait partir aux States pour la, la Citizen Gone et euh, on a fait une cagnotte en fait parce qu'on voulait faire euh, un Galactic News aux States. Donc justement le vrai reportage d'une heure, enfin minimum une heure en tout cas sur place avec les coulisses et tout avec le côté justement présentatrice télé. Dans, dans l'esprit en fait de ce qu'on avait fait pour la CitizenCon de 1949 en poussant le concept encore plus loin. C'est ouais. ça. Ce que nous on a vraiment aimé et euh, bah, soyons euh, clairs et honnêtes parce que moi ça c'est toujours le, le truc, je, je veux absolument être franche totalement euh, avec la commune On n'a pas les moyens. Donc, c'est pour ça qu'on avait fait une cagnotte justement, pour que les gens puissent nous, nous aider s'ils pensaient que le projet valait la peine. Alors, je sais que c'est toujours compliqué en France de, de parler d'argent, <coughs> surtout quand on a une petite chaîne. Je comprends s'il y a des gens qui l'ont mal vécu parce que ça fait genre, ouais, elle, elle, a, elle, a, elle a trois abonnés et ça y est, elle demande de, de la thune. <rire> Mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur et c'est quelque chose qu'on a envie de vivre avec, euh, avec la communauté. Et c'est un rêve, hein, c est, c est, sans partir dans le côté naïf euh, et, et émotionnel, c'est vraiment un rêve de, de faire ce, ce genre de conneries. Ah oui, c'est un, un très beau... Mais c'est partie remise, c'est tout. Ça, ça permet de rebondir sur ce qu'on avait survolé. Je trouve tout à l'heure, c'est sur les commentaires des vidéos. Je, je regarde pas euh, les, je regarde les contenus, moi, euh, que ce soit la chaîne de Roxy ou les autres, les autres chaînes YouTube euh, plus baroques que je regarde. Et, euh, et je voulais savoir comment vous vous réagissez par rapport aux commentaires. Est-ce que vous tenez compte des commentaires, mais euh, vraiment vous, vous essayez d'adapter le contenu par rapport aux commentaires ou tout simplement vous, vous prenez ce qu'il y a à prendre Comment vous le comment vous vivez ça Parce que humainement, moi, euh, je sais que ça me toucherait beaucoup quoi, de voir des trucs positifs, mais aussi négatifs, plus ou moins constructifs. Alors premièrement, j'essaye de ne jamais modérer. Je dis bien j'essaye, c'est-à-dire quand il y a des choses trop extrêmes, forcément je vais les supprimer. Mais globalement, si les gens me disent « ce que tu fais c'est de la merde ben, », je vais le laisser. Parce qu'il n'y euh, a aucune raison que, que, que je cache ça. Euh, ensuite, les retours, j'essaye de faire la distinction entre un retour constructif, un conseil et euh, l'opinion des gens. C'est-à-dire que l'opinion des gens, je vais essayer de dire ça gentiment, mais l'opinion des gens, elle m'intéresse pas. C'est-à-dire que si j'ai mis une musique, par exemple, sur, euh, sur une vidéo et que les gens me disent euh, « j'aime pas la musique », bah tant pis, voilà, c'est comme ça, moi je l'ai bien aimée, c'est pour ça que je l'ai choisie. Euh, elle est là et il faut faire avec, quoi. Euh, le mot Seagri Porte, il y a des gens qui m'ont dit euh, « il manque de la musique ». Donc là par contre c'est un truc qu'on a pris en compte énormément et moi. on s'est dit tiens effectivement peut-être qu'il manque de la musique C'est un truc assez lourd et ça peut être chiant d'avoir que du texte, ça peut être bien d'avoir un petit le fond sonore Comme ça Ça revenait très souvent et on avait essayé un autre avec de la musique, on en a essayé un avec de la musique, je crois que je sais plus lequel c'est Le deuxième, mon pas je crois qu'il était sorti mmh. avec de la musique Mais moi j'étais pas satisfaite de la musique qu'on a émis parce que c'est du remplissage, on est sur une vidéo qui dure 20 minutes Mais... Faut trouver de la musique libre parce que voilà et du coup, trouver des musiques libres, euh, les, les agencer machin pour durer 20 minutes, elles collent pas forcément avec le texte, parce que mine de rien ça donne un, ça donne un rythme au texte la musique, donc c'est très compliqué oui, oui. en finale euh, de, de, trouver, de, de trouver la bonne musique sur un texte. C'est pas juste tu prends une musique et tu la mets dessus, sur les insides, le choix de la musique c'est un choix qui est relativement conscient, ouais. euh, des fois il y, y a des jours je galère à trouver la bonne musique qui va avec l'inside, faut en chercher. On en fait défiler 5, 6 différentes, en disant tiens, celle-là, ah ouais, non, là, ça marche pas. Ouais. Et après, c'est des compromis ou des fois, bon, bah tant pis, je mets celle-là, allez, hop. Mais C'est vrai qu'on n'imagine pas quand on voit la vidéo. En fait, c'est tout le travail des fois qu'il y en amont. Euh... Tout à fait. Il y, y a des vraies décisions et c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte de, le... de ça. Le... Quand les choses marchent bien, on s'en rend pas compte et c'est ça qui est important. C'est ça l'objectif, tout à fait. C'est ça l'objectif. D'ailleurs, je... on a fait une vidéo là-dessus qui a fait un flop, ouais. <rire> c'est l'importance du son. L'importance du son qui a fait un énorme flop, mais moi à la base... Oui, c'est comme, comme les effets spéciaux, hein C'est oui. ça, un bon effet spécial, faut pas que les gens se disent « Oh tiens, c'est un effet spécial, faut juste qu'ils disent « Tiens, c'est joli ». Ouais. Et, euh... et ensuite, par rapport aux commentaires haineux, j'essaie d'y répondre avec dérision et sarcasme. Je bon, un... bon, ne hein. sais pas s'ils sont haineux, je dis juste comment est-ce que vous dites tiens là il y aura peut-être une idée à prendre aussi euh, euh, éventuellement pour essayer d'améliorer parce que je, je sais que ça se, fin, je, je pense que le lien qui est créé avec une communauté que ce soit sur youtube ou ailleurs euh, c'est forcément quelque chose qui va, euh, le retour qu'on va t'apporter mmh. qui va te permettre de Peut-être pas de changer complètement de, de virage, mais tout simplement d'adapter ton contenu pour qu'il soit peut-être euh, euh, plus euh, mieux compris, plus agréable, plus intuitif. Voilà. De bah, complètement, ouais. c'est un truc que je demande beaucoup à la commune. Justement, je demande beaucoup de retours et je demande beaucoup l'avis des gens. Et d'ailleurs, on en discute souvent plus sur Discord en fait que sur les commentaires YouTube. ce mine de rien, il y a pas mal d'activités sur, sur Discord. Mais par contre en fait comme c'est des vidéos avec des choix artistiques très forts en fait il n'y a pas beaucoup la place euh, au choix des gens. C'est-à-dire que je prends des retours critiques, mais les choix des gens c'est plus compliqué. Euh, c'est un peu comme CIEG sur le modèle de vol en fait. Si ils font un choix fort sur le modèle de vol, les gens ils peuvent dire qu'ils veulent plus de réalisme, ne va pas répondre à ça quoi. Parce qu'ils ont fait un choix artistique. Et nous, c'est un peu pareil. Euh, je, je répète, il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé de tourner les Galactic News en jeu. Ça, pour l'instant, c'est un non drastique. quoi. On, on a choisi de ne pas le faire, c'est un choix. Donc Sur ça, on ne peut pas prendre le retour des gens. Et on ne pourra pas le prendre jusqu'au moment où on changera d'avis. quoi. Parce qu'il y, y a une véritable décision derrière. Et ça, par contre, je pense que parfois la communauté... Enfin, pas la communauté dans son ensemble, mais certaines personnes peuvent avoir du mal à le comprendre. Que c'est pas un refus d'écouter, c'est que juste on peut pas, parce qu'on a pris une vraie décision avant mmh. ça. Mmh. Et puis des fois, il faut peut-être aussi pers euh, persévérer dans certains concepts, même s'ils sont pas compris ou ne sont pas forcément euh, tout de suite remplis de succès. Tout à fait. Le contenu est plus important que l'habillage, le contenu est peut-être plus important aussi que, mm. que, que les commentaires dans leur ensemble. En fait, il faut peut-être des fois persister pour euh, a, a, après avoir une récompense critique. Bah, même il y, y a le droit à se planter aussi. C'est-à-dire que si une vidéo nous plaît, même si c'est un check total, je pense qu'on peut avoir le droit de continuer là-dedans. Mm. Après, les, les, par exemple, tu prends les Galactic News, le, le le nouveau fond du Galactic News ou même l'ancien hein. ouais. les les fonds de Galactic News c'était un choix conscient c'est-à-dire il y a il y, y a une vraie recherche de l'endroit euh, aller en jeu se balader filmer on fait plusieurs euh, plusieurs captures on les teste devant une RoxyTest test qui présente son Galactic News et on met ses fonds derrière et on teste vraiment euh, tiens qu'est-ce qui nous plaît qu'est-ce qui esthétiquement rend bien rend ce qu'on veut euh, là si on prend le dernier du coup il y a cette fenêtre mm qui a été prise complètement ailleurs, en fait cette fenêtre n'existe pas dans le jeu, euh, enfin elle existe dans le jeu mais pas avec ce fond-là derrière, qui est redécoupé dans After Effects avec le fond qu'on a mis, euh, un avec réglage de colorimétrie qu'on veut, le, le gif qui a été rajouté, la neige qui a été rajoutée en, avec After Effects, pour justement avoir cette ambiance-là, pour Et créer oui. cette chose-là, cette, co cette couleur-là. Oui, c'était clairement pas improvisé, c'est sûr. Non, non, clairement pas. Et justement, c'est des détails que les gens notent pas forcément, mais c'est des détails que nous on aime mettre. Par exemple, justement, le, le givre sur la fenêtre pour que les gens ressentent inconsciemment qu'il y a une fenêtre, alors qu'il y en a pas. Ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Mais quelque part, quand tu prends ces, ces, ces vidéos qui sont maintenant, de, on va dire, de, de, de qualité de plus en plus professionnelle, basées sur vos expériences, euh, c'est sûr que si tu les, mets, euh, tu les compares par rapport à vos premières vidéos, c'est là où vraiment vous, il va y avoir le ressenti, je pense aussi pour le, pour le public. Souvent, quand je tombe sur une chaîne d'un youtubeur, je regarde les dernières vidéos et après je commence dans l'ordre chronologique de ce qu'il ouais. a fait. Et, et le contraste est toujours saisissant. Quoi. Ah, bah, mes premières vidéos, c'est de la merde, hein. on peut le dire comme ça. Hein. <rire> non mais faut, faut être honnête, hein. C'était enregistré non. au, au micro-casque, on me voyait pas, c'était de la grosse merde. Ce sont les épisodes pilotes, même à la télé, c'est comme ça. Voilà, il faut bien oui. commencer. Hein. <rire> tu, sais, tu soulèves un truc intéressant, euh, justement, sur les épisodes pilotes. Ça, c'est un truc qu'on utilise beaucoup et que les gens ont du mal à comprendre. De manière globale, par contre. Par exemple, le premier Science of the je l'avais fait un peu à la rage juste pour tester le concept, et il y a plein de gens qui m'ont dit « oui, il faudrait changer ça, changer ça ». Alors que j'avais vraiment précisé que c'était un pilote, quoi. je voulais vraiment juste tester le concept. Et ça, c'est quelque chose sur YouTube où il n'y a pas cette culture-là, quoi. les gens comprennent pas trop euh, ce, ce dérir-là. Mmh. Oui, oui. oui, oui, oui. Alors, ouais. On voilà, n'est faut... pas euh, complètement aguerri dans un concept avec, euh, avec une identité. Une identité, ça se crée, quel que oui, soit le contenu. Euh, euh, le savoir-faire, le savoir-être aussi, et le contenu, bah, il dépend de ce qu'on nous donne donc, ou de ce qu'on crée. Donc oui, non, ça ne se crée pas. Je, je crois qu'aucun concept d'émission, que euh, ce soit le rendez-vous des citoyens ou d'autres, ça ne s'est pas fait en, en une soirée ou deux. Il oui. faut se caler, il faut s'organiser. Mais ça, je pense, moi, je pense que c'est quand même rentrer un petit peu dans, le, euh, dans, dans la compréhension des gens. Je pense. On ne s'attend pas forcément à avoir du contenu super professionnel au début. Je sais pas si c'est si évident que ça, en vrai. Ou alors c'est la qualité de ce qui est fait sur YouTube qui fait penser que quelqu'un qui lance une vidéo Star Citizen, il va se faire démonter tout de suite parce qu'on va lui dire, oui mais l'autre il fait des meilleurs streams, ou celui-ci il fait ça depuis longtemps, bah oui, toi tu On voit aussi que tu as un biais cognitif qui est quand même très sensible aux remarques un petit peu euh, euh, désobligeantes ou remarques un peu négatives. Euh, je sais plus, si c'était qui qui parlait, Astronogeek, je crois. Ouais. Euh, c'est vrai il, il, il Au bout d'un moment, il s'énervait vraiment sur les, les, les haters et autres, mais il reconnaissait, c'est un, un pourcentage infime de sa commune. Mmh. Mais tu ne peux pas t'empêcher de t'y bah, attacher. C'est ah bah un mais projet, les... envie qu'il soit bien. C'est ça, les, les remarques négatives, ça a forcément toujours plus d'impact que les, les messages positifs ou l'absence de messages. Mmh. Mais le, le pire, ça doit être l'absence de message. Ouais, bon, assez... ça, c'est. Ouais, c'est assez dur. C'est assez dur à vivre. Voilà, donc c'est pas du tout un avantage d'être un une créatrice de contenu sur Star Citizen plutôt qu'un créateur. Nope. <rire> non, c'est un truc que j'essaye de pas trop mettre sur le tapis parce que euh, je suis profondément féministe mais j'ai pas envie de ramener tout à ça. Malgré tout, il y a des choses que je peux pas ignorer et je sais pertinemment que certaines difficultés que je peux rencontrer parfois dans certains contextes sont forcément imputables à ça. C'est triste mais... oui. Ce sont des choses, malheureusement. Euh, eh bien, Roxy, j'ai envie de te dire merci. Merci euh, à vous. Merci euh, pour cette soirée. Parce que je crois qu'on a, on a quand même bien fait le tour euh, à la fois de, de, de cet esprit euh, créatif que tu as avec Enorelle, en coulisses, parce que c'est vrai que tout seul, ça ne doit pas être... La... <rire> peut-être pas possible, je pense. Hein. Mais je pense qu'il en est de même pour beaucoup de, de créateurs de contenu. Ils ont toujours euh, une, une petite équipe derrière eux parfois. Ah, bah, euh... Hugo Lisoir, c'est Maxime qui fait tout en vrai Ah ben bah, voilà, ça y est Hugo, <rire> c'est que la voix <rire> et, que, et que voilà, tu fais les choses par plaisir, tu fais un contenu par plaisir, les formats sont adaptés par rapport à ce que, à ce que, ce que tu as envie de faire, ce que vous avez envie de faire, je trouve ça c'est intéressant. Et, euh, et tous les petits à côté je, qui, qui, qui sont intéressants, comme bah, simplement tes maquettes, ta passion pour la science, euh, ou, euh, ou Star Citizen, tout simplement, parce qu'on est tous, tous fans ou du moins très curieux du jeu, mais on a, on a une approche différente d'autres c'est Cons la consommation de jeux, d'autres c'est de créer des contenus, d'autres c'est de, euh, de graviter dans la communauté et de, et de créer des outils. Hein, comme, mmh. en fait. voilà. Et ça euh, je crois que tu nous l'as bien présenté. Moi je retiens les notions de plaisir parce que c'est des, des valeurs que je partage aussi. Le plaisir de faire les choses, l'envie de partager aussi. Ça c'est euh, quelque chose qui me touche, ouais, j'aime bien ça franchement. Donc euh, on est très contente de t'avoir in, invité ce soir avec Enoraël pour que tu nous parles un petit peu des coulisses, parce que ce qui est intéressant c'est toujours de savoir un petit peu ce qu'il y a derrière derrière les chaînes, tu comprends Je comprends tout à fait. Voilà. Bah moi ça me fait plaisir de, de discuter avec vous. Ouais, euh, Marelle, contrairement à ce que tu disais, je pense que c'était une bonne idée de l'inviter. Hein. <rire> c'est pas tant une connaissance que ça Non, on a eu d'autres invités par le passé, euh, tout simplement parce qu'on arrive à la période de l'été, on sort beaucoup moins, et c'est peut-être une occasion de garder, un... pour nous, c'est pour ça qu'on le fait aussi, on invite sur Discord, comme ça, un petit peu au beautés, des personnalités de la communauté, c'est moyen de garder un lien avec le jeu, mmh. sans forcément jouer, aussi parce parce qu'on est lassé de la 3x9, <rire> et, euh, et, voilà. et de toujours garder ce petit lien avec des gens qui nous donnent envie aussi. C'est ça aussi les créateurs de contenu, ce sont des gens qui, nous, qui, qui, qui créent un lien avec le jeu, et des fois si on n'a pas forcément envie de jouer, ben on regarde une vidéo. Je trouve que c'est une belle transition des fois dans la, dans la vie, de, dans la passion. voilà Ouais, ouais. Mille fois merci. Mais merci, merci à, vous, à vous, non, vraiment. Hein, mais je sais pas s'il y a d'autres membres qui ont des questions aussi, hein, si jamais. J'ai encore un peu de temps, hein, donc c'est vous qui voyez. Bah, si certains veulent se lancer, soyez pas timides, les Colossus, hein, on est quand même quelques-uns sur le Discord ce soir. Ah, donc, pas de taxe à l'as, on avait dit, on se tient bien. Hein. Ah non, on se tient, on se tient. Nous, on a été drivés, on a dit qu'on se tenait bien. <rire> D'ailleurs, hein, je suis content euh... que t'aies pas parlé, toi. Il ah, y a quelqu'un qui est en train de un... tout balancer. Mais Je suis occupé, je suis occupé, alors tu comprends. Hein. Vous avez Roxy et Noël, profitez-en éventuellement pour poser des questions. Mm -hmm. euh... Puis pareil ouais, sur, euh, sur mon chat, hein, sur, euh... <coughs> Pardon, sur le live, si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. Euh... Bah, Est-ce que, est -ce que as, toi, t'as quelque chose à dire encore en plus, Eno euh, D'accord. Moi, il y a, y a un truc que, que je voulais rajouter, c'est que quand, quand je dis que c'est pour la, la commune, machin, je, je veux vraiment insister sur le fait que c'est pas, euh, pas juste de la para en mode euh, « oui, la communauté, c'est trop cool ». C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et, et je pense que les, les gens sur Discord, c'est un truc où ils peuvent témoigner. On, on, on discute vraiment énormément, euh, on passe beaucoup de temps à, à s'entraider les, les uns et les autres. Et c'est pour ça que très très tôt en fait j'ai créé un Discord parce que c'est un, un médium que j'aime beaucoup. Et ça c'est un truc qui me frustre un peu en fait c'est que les gens qui me suivent sur YouTube par rapport à la proportion de gens qui me suivent sur YouTube il y a assez peu de gens sur Discord et, et c'est quelque chose où je suis toujours un peu triste euh, parce que je pense qu'on a une synergie qui est assez intéressante. Euh, c'est là où je passe la plupart de mon temps en plus justement où je réponds à des questions et des choses comme ça et euh... Et ouais, non, c'est ce moment-là que j'aime bien, où je peux avoir un lien direct. Et c'est pour ça que je suis plus sur Twitch aussi aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup sur Twitch. Parce qu'il y, y a un échange en temps réel qui, qui me plaît beaucoup. Ouais, c'est un format qui est assez récent pour toi, mais euh, tu regrettes vraiment pas, quoi. Non, non, je regrette vraiment pas. Ouais. Ouais, c est, c est, puisque c'est un peu risqué, c'est.. Euh... C'est vraiment très différent de ce que vous faisiez. Oui, il y a une part du risque, mais ça a l'air de bien, bien fonctionner. Non ça, ouais, non, non, ça marche plutôt bien. Ça, c'est cool. Surtout là, les dernières vidéos, il y a eu des petites envolées. Euh, Donc, ça, c'est plutôt ouais. cool. Bien. Ok, bah, en oui. tout cas, c'était très clair ce que vous avez euh, présenté, même si je reste encore sur ma fin pour. Euh, la génération aléatoire et dynamique conceptuelle, mais euh, oui. Ah, oh, tu veux dire que j'ai pas répondu, genre <rire> Non, non, mais l'histoire du crapaud, euh, Mathieu, tout ça, euh, non, non, c'était intéressant. Hein. <rire> On sent la rôliste, quand même. Non, je vois pas que non, tu parles. Trop pas. Pas du tout. Tu viens de okay. chez. Mais Écoutez, merci encore vraiment. Euh, c'est à moi de vous remercier parce que c'était super cool, ça fait du bien en vrai euh, d'avoir des gens qui, qui viennent me chercher euh, pour discuter avec moi. Il y a quelque chose de, de, de très gratifiant. Euh, il, y a, il y a moi le côté seul seul au monde euh, sur une île euh, à créer des vidéos, donc c'est maintenant vraiment merci beaucoup. C'est partagé et puis ça nous fait aussi plaisir d'avoir eu Enorel pour connaître un petit peu les coulisses aussi parce que voilà, on voit toujours comme tu dis dans le concept du personnage Roxy la rotule, la façade et puis derrière il y a quand même la machinerie qui est là et je crois que ça existe dans la plupart des, euh, des émissions ou des chaînes de, de contenu. Voilà. Oui. Donc on était très content de te en recevoir Enorel. Mais j'étais super content de venir. <rire> Merci pour l'invite. Mais effectivement, c'est une bonne idée hein, de, de ton histoire, de partager tes, ton, ton, ton expérience sur, le, sur la, la, la, les concepts 3D, enfin tout ça, à creuser. Ouais. je trouve aussi. Ah. Eh bien écoutez, okay. <coughs> sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, des, des gros poutous. Bisous des et étoiles. Puis, euh, des étoiles. Des gros bisous des On étoiles. Prenez On la formule. <rire> et puis, euh, et puis bah, à tout bientôt. Et <rire> eh bien merci, à très bientôt sur ta chaîne Roxy, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, ciao ciao. Ciao, Ciao. ciao, ciao. Roxy, ciao. ciao. et du coup bah, sur le stream, pareil, de toute façon il y a beaucoup de la Colossus. Merci à tous d'avoir suivi ce stream, Moi, je vais vous abandonner là euh, pour ce soir, j'espère que euh, ça vous a plu. Merci encore à la Colossus de nous avoir invités, c'était vraiment très très cool. Euh, nous, on se retrouve euh, très bientôt, il faut encore qu'on bosse à fond sur le Montsely Report. Donc, euh, je suis désolée, il y a une grosse coupure sur les streams, mais euh, on avait du monde à la maison. Et euh, voilà, la vie privée euh, d'abord, et le Montsely Report en même temps, donc euh, on n'est pas mal pris, mais on se retrouve très bientôt pour les streams. Donc, des gros bisous à tous, et puis à la prochaine. Ciao, ciao